Bonjour à tous, nous allons faire une partie de Rise of the Necromancers, et plus exactement l'extension Undead Sea, c'est la première fois, la première partie officielle qu'on fait pour ce jeu. Euh, vous verrez qu'on a utilisé du matériel un petit peu euh, amélioré, notamment si les stretch goals sont débloqués, on va supposer et, et espérer qu'ils vont être débloqués. Je suis en compagnie de Murat. Salut Léo Salut Mourat, de Séverine Bonjour Et nous sommes prêts à nous affronter dans un cadre un petit peu différent, n'est-ce pas Mourat euh... C'est pas tout à fait le même cadre que dans le jeu de base. Non, les, les objectifs sont légèrement différents, parce qu'il faut poser les 13 stèles, qui seront euh, d'ailleurs en forme de jolie mais il faut aussi prendre, conquérir une ville sur le territoire de la Lumière, le Nouveau Continent, parce qu'on s'est fait euh, filtrer par les forces de la en fait. Lumière. En fait, l'histoire se suit. Ouais. Au début, on joue juste des nécromanciens qui essayent de devenir rois nécromanciens. Puis ensuite, eh bien, il y a les forces de la lumière qui arrivent les nécromanciens qui font appel à des démons et ça, ça a des conséquences catastrophiques. Les démons sont incontrôlables, ils ravagent le continent. Le continent, il en reste plus qu'une toute petite, euh, un tout petit bout ici. Et quand on joue dans Undead Sea, on joue la suite de, de cette aventure. Et comme il n'y a plus là, suffisamment de, de villes euh, dans sur notre continent maudit, on va naviguer vers l'ouest, vers l'autre continent, et donc il va falloir... Eh ben, sur la route, on va trouver des monstres marins. Et voilà, et il va falloir trouver de... des bateaux et combattre des monstres. Et pour ça, il faut trouver des bateaux. Voilà. Donc c'est compatible, c'est les mêmes règles de base que Rise of the Necromancers, avec quelques ajouts pour gérer justement les déplacements en mer, les combats contre les monstres, euh, mais, mais peu de règles réellement euh, nouvelles il y, y, y a surtout le bateau c'est ça. Il y a le bateau qui est, qui est vraiment différent, il y a les monstres, il y a surtout il a cette option de règles qui permet de, de nous affronter entre des plans qui devient une règle obligatoire pour, pour, pour... On peut faire des combats entre des plans enfin, on doit pouvoir faire des combats entre des On verra si... La la agressif. Ah, ça bien ah, arriver va arriver à ça, ça, hein. ça, ça peut, ça peut. Hein. Donc les monstres, en fait, on décide d'aller les attaquer quand on veut, à nos risques et périls. Et si on tue un monstre, on le transforme en monstre mort vivant et il rejoint nos... Il nos forces, il accompagne notre navire et il va même nous aider à grappiller des ressources de ci, de là pendant qu'on se déplace. Ils sont vraiment très, très, très sympas. Ils sont très attractifs. On a vraiment envie d'aller tous se faire à ces collecter Alors on va voir si nous parvenons. Alors, comme c'est un, un univers de, euh, de mort, enfin de nécromancien, tout est un peu à l'envers. Donc c'est avec des, les dés, il faut faire le plus petit score possible, euh, il faut poser 13 euh, jetons de domination. Donc euh, Dans la boîte de base, ils ont la forme de, de pierre tombale, alors que là c'est plutôt des encres, avec quand même quelques crâne. Euh, donc il faut en poser 13. Euh, et puis on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'un. D'ailleurs. Je vais distribuer dans le sens inverse des églises du Premier Et, donc, et euh, donc, on distribue trois cartes de nécromanciens. Trois nécromanciens. Et on en choisira qu'un seul. On a rajouté quelques cartes nouvelles de Un Dead Sea, donc on verra euh, si, si nous tombons sur ça. Ça fait trois. Hein ça fait trois. Et pareil pour les apprentis. Voilà. Sinon, la mise en place a déjà été faite. Intéressant, intéressant. Ok. Qui joue en premier, en fait et eh ben c'est moi. Toi. Ah c'est le... le jeton noir, moi j'ai un jeton qui est presque noir, il est marron. Je, vais... je serai le premier joueur. Ça marche. Et donc, ben, je vais après toi. Tu joueras après dans moi. le sens inverse des aigus. D'accord. Très très bien. Alors, il faut prendre connaissance de nos, nos apprentis. C'est notre petit plan. Et nos... nos nécromanciens. Ok. C'est bon. Est-ce que vous savez à peu près ce que vous voulez faire Non, ah, que ça hein. peut marquer. On ne contrôle pas tout dans le jeu. Oui, ça peut changer, ça peut changer. Voilà. Bon, et eh bien, premier tour, euh, ça va être à moi. Est-ce que je joue des cartes Non, je ne joue pas de cartes. Je n'ai pas de nécromancien euh, qui ne nécessite pas une ressource. Donc, je ne mmh, te dévoile pas, pas à la face du non. monde. Okay. Et je vais donc aller ici. Et je vais essayer d'avoir une ressource. Euh, une ressource. Donc, je vais lancer Un dé. J'ai un parchemin. Voilà. Parchemin, parchemin, je veux bien ton parchemin, tu ne pas me le donner. <rire> Mais t'as commencé avec des... Non, non, non, il y avait, avait une erreur. Non, non, je n'ai pas... C'est ma première <rire> ressource. Euh, bah, voilà, c'est donc à toi, Matt. Yes. Euh, moi, je vais aller plutôt à la bibliothèque. Je vais essayer de trouver des, des parchemins de sort euh, intéressants. Mmh. Mmh. <rire> Il va peut-être changer euh, les plans, ça Donc tu vas plier trois cartes allez, allez, allez. et en garder une, et les deux autres, il les remet par-dessus. Oui. Donc il sait quelles sont ces cartes. Donc tu, es, tu as fait un petit tour dans la, dans la voilà. bibliothèque euh, tu as pris des, des sorts. À, sort. à toi, Séverine. À Alors, je vais aller chercher un objet, puisque je ne peux pas jouer de cartes ni euh, prendre des mignons. Je vais chercher un objet, donc je plierai trois cartes. Ainsi, tu peux aller prendre des cadavres. Donc, ouais. On pouvait même aller prendre des instructions. Ouais. Alors ces objets, Ils sont très Ils sont très intéressants. Ok. Ouais c'est comme ça. C'est déjà à moi. Alors là cette fois-ci, je peux jouer des cartes. Ouais. Il se ouais. trouve Ah, ouais, c'est cool pour ça quand même ça euh... tourne ouais. Et ben il se trouve que je vais déjà dévoiler mon nécromancien. Déjà Eh oui, Parce que j'ai besoin d'un parchemin et je suis donc un charlatan. T'es un bon. charlatan. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire donc c'est un nécromancien de sang. Et je peux avoir autant d'apprentis que je veux. Je ne suis pas obligé de avoir qu'un apprenti en jeu. Mmh. Et le premier apprenti que je vais euh, pouvoir invoquer ne coûtera pas de ressources. Malheureusement, je ne peux pas l'invoquer au premier pas encore. tour. Mais à partir du prochain tour, je pourrais euh, l'avoir. Donc, je suis dévoilé. Ok, ok. Et maintenant, où vais-je aller Qu'est-ce que tu vas faire avec mon armée d'apprentis <rire> Avec mon armée d'apprentis donc, bah, je, je, vais aller, euh, je vais aller là, hop, je vais aller prendre... Donc, des cadavres Des cadavres, je vais des prendre Des cadavres, un... des gros cadavres. Un, gros un, cadavre. un cadavre majeur. Un cadavre majeur. Donc, je prends le cadavre, je le mets ici. Et c'est donc à toi. Alors, moi non plus, euh, j'ai pas de ressources, je me révèle pas en tant que nécromancien. Je vais me déplacer ici et je vais essayer de glaner moi aussi quelques ressources. Demain, du parchemin, moi aussi. Ce sera de licor. un licor, c'est de licor. Merci. À toi, Céline. À moi, est-ce que je vais poser quelque chose Non. Mais du coup, je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. Je vais moi aussi essayer d'aller chercher des ressources. Un parchemin. parchemin. Ça te plaît, un parchemin Ouais, ça me plaît, mmh. ça me va. À toi, C'est déjà à moi Ça te de vite, hein. C'est trop bien. Vas-y, envoie les assistants, là. <rire> je peux envoyer les assistants. Enfin, mes, oui, mes, ouais, mes apprentis, les apprentis, mes apprentis, mes ouais, euh, apprentis. Euh... Oui, bah, je vais, mon premier apprenti ne me, coûte me coûterait rien. Euh, bah oui, c'est ça, le pouvoir de donner hein. Donc, je vais, euh, je vais jouer mon premier apprenti, qui est un, euh, un taxidermiste, euh, un rogue taxidermiste, donc, euh... et donc euh, de, il est de la. Decay, c'est la, la pourriture, non, c'est la... Putréfaction. Préfaction. Putréfaction. Donc, je suis de l'école de la putréfaction. Euh, à que, à tout vrai, moment, que je peux défausser deux cadavres inférieurs pour faire un cadavre majeur. Ah, ouais, ou oui. défausser un cadavre majeur pour obtenir deux petits ouais, bien deux bien. cadavres ouais, inférieurs. Il est souple, il, il est gratuit, oui. je l'ai mis là. Et comme je peux... le ah pas gratuit, il coûte... Ah oui, tu ne payes pas. Toi, je ne paye vrai. pas. Le premier ne bon, me coûte rien. Et donc... Je peux utiliser sa capacité et je peux donc remplacer un mmh. cadavre majeur par deux cadavres ouais. inférieurs. Et puisque maintenant c'est la phase où je peux lever des minions, je vais faire venir un zombie Mon premier, premier zombie. Mon premier zombie, hop, je le mets ici. Voilà, ça c'est fait. Oui, donc je dois me défausser de mes deux autres pour commencer, ça. Oui, tu ne pourras pas là, les jouer. Je ne plus les jouer, donc je n'ai plus que ces deux-là. Et là, je suis ici. Alors tu te déplaces Et maintenant je vais me déplacer, je vais aller dans la bibliothèque ouais. et je vais donc piocher trois sorts. Et donc il y en a deux, tu les connais, je pense. Et je vais devoir en garder un. Et un deux, je connais bien. Allez, Je vais garder celui-ci et je vais ces deux-là. Là. Voilà, c'est terminé. C'est à toi. C'est à moi. Avant de choisir qui je vais être comme anciens je vais refaire un petit tour euh, à la bibliothèque, ça va m'aider à me décider, ça m'aide pas beaucoup, et voilà, c'est bon. Tu as fini Ouais. A toi Sébrine, est-ce que tu joues des cartes Est-ce que Pardon. tu invoques des mines Je des... joue une carte. Euh, oui, je vais me révéler. Oh, tu payes un parchemin et tu es Tu es Je suis conquérant. Le conquérant. Tous mes minions ont plus un pouvoir quand je combat dans une ville. Ah ok. C'est bien ça. Tu peux te défausser ouais. de tes deux autres cartes de Mais nécromancien. n'en ai plus besoin. Et donc tu t'es plutôt de l'école de l'os. Ouais. Un nécromancien de, de l'os. Alors du coup ensuite euh, je vais me déplacer. Déplacer ici. Et je vais lancer un des jaunes. Et toi un aussi Cadavre majeur. Fin de mon tour. A toi Léo. C'est donc à moi. Là, là, je vais déjà poser un sort, hein, puisque je peux. Je vais poser un sort, donc je pose le sort euh, affaiblissement, qui est un, un sort de 100. Et donc, mais, euh, je, je vais pouvoir faire diminuer une attaque contre moi de 2 de power, 2 de power, avec euh, l'affaiblissement. Et donc, je peux poser mon premier jeton euh, de, de, de domination. J'ai donc un sort de niveau 1, je peux poser mon premier jeton de domination. Ça y en fait. voilà, est, c'est en tête. Voilà, c'est parti. Fait déplacer Alors, je peux invoquer encore. Euh, oui, je, peux jouer carte, oui. je peux jouer ou alors non, je, je peux jouer d'autres cartes ou je peux invoquer un, un mignon. Et tu peux invoquer un... Donc, invoquer un Je pourrais invoquer un deuxième zombie ou alors essayer d'attendre. Hmm. Je vais revenir par ici. Il est encore un peu tôt pour aller. Dans ah, à moins que d'ici, je pourrais, je pourrais aller en mer et essayer d'aller là Ouais, ouais, tu peux invoquer ton bateau, enfin ton radeau. Ouais. Alors je vais faire ça plutôt, je vais faire ça. Donc tu, tu prends ton bateau Je vais d'abord invoquer un mignonne, euh, je vais faire invoquer un zombie. Ouais. Voilà, comme ça j'ai deux zombies. J'invoque mon, mon bateau, puisque je suis sur une côte, donc en fait c'est pas mon bateau, c'est mon radeau. C'est ton radeau, oui. C'est mon radeau, ce n'est pas encore un bateau. Euh, donc tu dois placer donc, ton je vais placer figurine sur une. Euh... Alors ça fait là, là, là. Voilà. Je vais me mettre ici. Voilà. Ok. Euh, Et donc maintenant que tu as ton bateau, tu as je... le choix entre un déplacement terrestre ou ouais. un déplacement euh, maritime. Je vais faire un déplacement maritime. Donc tu Je vais dans mon bateau. Rentrer dans ton bateau. Voilà. Et ensuite. Et ensuite, 2D. je vais lancer deux dés de navigation, deux hein, dés ouais. de mer. Et il faut que j'ai au moins. Chaque symbole, c'est une Chaque case symbole me permet de me déplacer d'au moins une case. Bah Un symbole, un une symbole. Case. Bah, tu une case. peux aller là, tu peux oui. aller sur l'île. Donc je vais aller sur cette île. Je débarque sur cette île. Et tu essayes de prendre le contrôle de cette ville. Et de cette ville. Voilà. Tu de prendre le contrôle de cette Alors ton adversaire ville. à gauche, c'est Séverine. Séverine, tu lances un dé à deux au moins, et puis pouvoir deux, pour essayer de. T'as un assistant Oui, Deux. Ben, il va mourir, je pense. Ah non, peut-être un zombie. Un zombie. C'est tout, je n'ai rien d'autre à faire. Je vais éliminer un zombie. Voilà, voilà. Voilà. La ville et que j'ai défendue. Prends, je, je prends Par contre, il euh, n'y a pas de tout Donc c'est ta ville. C'est ma ville. ville. Tout, là. Voilà. Définitivement. Voilà. Donc maintenant, j'ai cette ville qui rapporte euh, un icor. Hein. Si, si, je, si je passe mon tour là. Et à côté, qu'est-ce que je vois Je vois euh, oui, une, un poisson des, des profondeurs abyssales. C'est à toi, moi Et t'entends. Euh, je pense que je vais me révéler. Je vais me révéler moi aussi. Je suis le prodige, donc euh, je ne pourrai plus utiliser ces cartes de nécromancien. Ça me coûte un licorne. Et donc le prodige, euh, mes sorts weekend, euh, y... si je m'en sers, je gagne deux de pouvoir. Donc mon nécromancien est plus fort quand il utilise euh, ce sort. Et euh, son pouvoir passif euh, tout le temps, c'est que je peux relancer un dé de ressources Pas voilà, de cadavres. Je vais me déplacer ici. Ici, je dois prendre une ressource. Donc, si ça ne me plaît plait pas le résultat, je le relancerai. C'est un parchemin. Ce parchemin. Euh, ce parchemin m'intéresse. Voici un parchemin. Non. Tu relances. Ouais. C'est de okay l'eau le ténébreuse. Et pour l'icorne, mais pas pour la bouteille. J'ai joué euh, à la ouais, j'ai perdu. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Pas grave. Euh, donc j'ai eu ma ressource et euh, j'ai fini ma tour Oh! Non, moi aussi, euh, c'est trop tard. J'ai passé ma phase de Je voulais pas. A <rire> euh, toi, Sérine. C'est à moi. Enfin, à toi, le conquérant. Oui. C'est ça, tu es le conquérant. Je suis le conquérant. Céline la conquérante oui. Je ne peux pas euh, ramener de cartes, je ne peux pas. Ok, du mignon. Je vais donc me déplacer ici pour aller chercher des ressources. Ça sera un icône. Moi, c'est pas exactement ce que je voulais, mais. Euh... C'est bien le icor On ne peut pas le décor. <rire> bon, c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, que la bouteille, c'est pas ce que je voulais. C'est à moi. Mmh. Oui. Bien. Ça m'intéresse d'avoir cette ressource. Je vais collecter. Je vais collecter, donc je vais récupérer de l'icor, justement. Donc, j'ai pas joué de cartes, j'ai pas invoqué de mignon, et donc c'est terminé. C'est à toi. Alors, jouer des cartes, c'est maintenant. Je joue ce sort Weekend. Donc moi aussi, je suis niveau 1 euh, dans la magie du sang, ouais. comme toi. Je vais aussi jouer ce sort-là, parce que ça coûte rien. Allons-y, jouons des, des sorts. C'est un, une explosion de zombies. Et bon, il va falloir des troupes, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas, pas de cadavre. Sans cadavre, à pas de troupes dans le jeu. Et ce sera raté. Et ce sera un petit cadavre. Et voilà, j'ai terminé mon tour. A toi, Séverine, la conquérante. À moi, hum. je vais invoquer un apprenti. Voici une qui a 2 dés. Ah ouais, c'est une sacrée apprentie, je 2D est meilleure que ton nécromancien euh, Quasiment Quasiment. Ouais. Quelque chose de près. Ok, tu veux invoquer des minions Non, tu peux pas. Non, je ne peux pas, du coup je vais me déplacer, je vais aller chercher. Encore des cadavres Encore des cadavres, ouais. bah oui. Encore vois, un gros cadavre. Ça non plus, tu n'en voulais pas. C'est <rire> ouais, ouais. grave. Ouais, ouais, C'est pas grave. Ouais. J'aurais bien aimé le pouvoir de Léo. Ah oui, c'est pratique, hein. il est bien ce assistant, ah, ce oui. cet apprenti. Oui, il est très très bien cet apprenti. Donc c'est à moi. Euh, je vais commencer par jouer une carte et elle me coûte un écor et il s'agit de mon deuxième apprenti. Alors encore une fois, je rappelle, on ne peut normalement avoir qu'un apprenti, mais moi comme je suis un charlatan, j'ai le droit d'avoir autant d'apprentis que je veux, donc au maximum trois, mais bon, si j je piochais un autre apprenti... Ah, tu les as vraiment baratinés quoi ah ouais, ouais. <rire> ça. Donc là j'ai euh, le, le pilleur de, de, hein. de tombe. J'ai ouais. un pilleur de tombe. Quand je gagne un combat, je peux prendre une ressource de mon choix. Oh là là, enfin, ça va, c'est le défilé quoi. C'est pas mal. L'usine. L'usine comme Une je ressource, suis, pas un suis, cadavre, ok. Une je une suis sur l'île, je vais revenir dans mon bateau. Tu remontes dans le bateau. Je remonte dans mon bateau. Donc, tu refais un déplacement maritime. Je vais faire un déplacement maritime. Exactement. Euh, non, un, des, un déplacement. Ah, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Là par exemple je peux pas faire ça, mais ah, là. Non. Je peux aller. Tu là. peux débarquer, euh, voilà, tu peux débarquer sur euh, peux aller Séverine aller dans... de, la conquérante. Tu peux aller voir le monstre. Tu peux aller voir le monstre, <rire> c'est pas une très, très bonne idée peut-être, mais tu peux aller voir le monstre. Allez, avec un, un c'est un peu pourri là, en l'état. Euh... Ouais, c'est pas terrible. Hum. Après tu peux rester en mer. Peut tu peux te déplacer quand même, mais c'est vrai que tu ne vas rien faire à sortir. Ou alors, tu peux, euh, si, tu peux venir là et débarquer, euh, ici, ou là et débarquer euh, ici, ou venir là et débarquer sur, euh, sur la bibliothèque. Là, j'ai le droit de débarquer ici aussi. Tu peux bah, de là et là, oui, ça touche. Ah oui, de là, ah oui, là, je peux venir ici. Oui. Ça me permettrait d'aller prendre des sorts. Et au prochain tour euh, d'ici, il faudrait que tu fasses deux pour aller prendre cette ville. T'es Elle a trois tours. Donc, je peux venir ici et ça, c'est des sorts encore. On va pas ne rien faire, ce serait pas exactement. Donc je vais venir ici, voilà, et je vais débarquer là. Je vais donc prendre trois nouveaux sorts. Alors ça m'arrange bien que tu passes, je voulais y retourner, mais. Oh Bah oui, tu comprends. C'est pourri C'est pourri Du coup, ça m'arrange bien que tu passes avant. Cette manipulation. Ah oui Là, là, il y a la mieux. Ouais, c'est ça, il est bien. Mais ça va, tu tous les assistants que as. on va ramer pour te rattraper. Voilà c'est à toi c'est à moi alors euh, la bibliothèque elle, la bibliothèque elle est là mais elle est loin est-ce que je joue un assistant est ce que je joue moi ouais, je vais jouer un premier assistant euh, voilà c'est euh, un assistant un peu lent du cerveau il est lent <rire> il est lent mais il travaille bien quand il va mourir il va me ramener me porter un cadavre au moins il sert à ça ah voilà. il est gratuit il est gratuit il se bat quoi, pas, pas très bien non il a que un <rire> ah. Oh, c'est pas, euh, pas une flèche, hein. c'est pas une lumière. C'est hein. pas une flèche. C'est pas une flèche. Alors qu'est-ce que je fais ce que je fais C'est -ce dur. Là, le choix, est-ce que je veux aller à la bibliothèque, mais il euh, y en a pas par là. Il Faut que je retourne dans les terres, mais j'ai pas envie. Moi, hmm. bon, je vais invoquer un, un zombie déjà avant que je me <rire> parce que il faut toujours un petit zombie avec soi. C'est quand même très très pratique. Il a un toujours petit besoin d'un la... petit zombie chez soi. Un petit zombie chez soi. Bon, allez, je prends le bateau. Je prends le bateau, je vais aller chercher mon bateau. Alors mon bateau, il est là, je l'invoque ici, je vais faire un déplacement maritime moi aussi. Je prends mon radeau. C'est ton radeau en fait, c'est pas encore ton bateau. Personne pas encore le bateau. mon bateau. Mais... Je, je, je m'imagine que c'est mon bateau. Regarde, C'est une belle figurine. Je m'imagine que c'est mon bateau. À la double. Ah, <rire> ouais. Normalement quand on fait des doubles on prend des points de dégâts, mais le radeau de base il est indestructible. Donc, il est tout, fait, est tout pourri déjà. Mmh. Il peut pas être plus pourri que ça. Donc j'ai le droit de bouger de deux cases. Alors, deux cases, bah, c'est bien, je vais directement aller voir le, le donjon, je pense. Ou alors, il n'y a pas une ville simplement là, ça. Ah, je préfère cette ah ville-là. Ouais. Allez. Un, deux, on va aller sur cette île. On va débarquer et on va se faire euh, la ville. Alors, tu es, mon, tu es mon voisin de gauche, tu es mon ennemi. Je suis ton ennemi, je suis voilà. tu lances un dé et euh, c'est un dé à 1. Si, si tu fais non, un, faut je, que je je 1. Vais... Non, fais pas un, s'il te plaît. J'ai 15 zombies, j'y tiens. Ah, merci. Merci, il n'y a pas de tour dans cette ville, donc pop, tu t es à moi. Voilà, tu, tu as fait ta première ville, voilà. yes. Enfin, une ville, à toi c'est bon. Ouais. À moi. Alors, il a toujours pas. Donc euh, je vais invoquer mon bateau aussi. Ah, ça y est, on est tous en bateau. C'est bon. Ça y est. Enfin, en radeau. Ah Toi, t'es en radeau aussi. Hop, on va être ici. Je vais embarquer, et je vais lancer mes dés. Et là je me déplace pas, voilà. Tu sais qu'il y a oh, une bon. chance. Il y a une chance sur 36. 36 hein. C'est beau faire ça. Bravo C'est <rire> beau et Si t'en lances 3 c'est 216, et si t'en lances 4 <rire> c'est 1280, je sais plus combien. Non mais c'est bien, du coup, euh, bah. Fin mon tour T'es en bateau mais tu. t'es tu, monté mais... en bateau et tu bouges pas Bah non, j'ai pas pu me déplacer. Bah tu peux débarquer. Quand tu peux même. débarquer quand même. Ah, je peux ouais. débarquer quand même ouais. Bon, bah alors je vais faire ça. et puis je vais. Par contre, tu peux pas les... débarquer sur la case où t'étais au début. T'as pas le droit d'être sur la même case. case t'étais là Tu peux aller là. Bon, euh, ouais. ouais. ouais. bah, je vais lancer un dé. Euh, un dé de ressources. Et bien, alors, une bouteille. Une euh... bouteille d'eau ténébreuse. De l'eau ténébreuse. Oui. Mmh. C'est mieux que rien. Cette déception. Ouais. y Léo. Bon, c'est à moi. C'est bien. Moi aussi, j'ai Bah, je vais jouer un sort, hein, Ça, c'est. J'ai un. Mist Walk, donc, euh, de la marche euh, brumeuse. Donc, je peux me déplacer de 1, mais il faut dépenser, pour les sorts, à chaque fois, il faut dépenser... Euh, ah, faut des dépenser les euh, il faut dépenser les ressources qu'il faut, oui. Sauf pour euh, le, le comment euh, les explosions de zombies, ce n'est pas des ressources, il faut dépenser des, des zombies. zombies. Bon, c'est quand c même, même un peu ressources, des ressources. <rire> c'est des, des, des ressources un peu transformées, <rire> c'est <quoi>. ça. Ouais, <rire> c'est des ressources <rire> travaillées. <rire> euh, ben, qu'est-ce que je vais faire je vais... je vais remonter dans mon bateau. Ah non, je ne pas remonter dans mon bateau, je vais aller là direct. Tu vas juste aller là Ah, tu prends ton bateau. Je vais tu, aller prendre... tu, veux, tu veux choisir ton, ton vaisseau fantôme. Voilà, donc... Donc, je... euh, trois cartes. Je prends trois cartes. 1 2 trois. trois. J'en choisis une et je vais les remettre par-dessus. Voilà. En fait, tu pourras le faire qu'une fois. Cette carte de bateau, une fois que tu l'auras en main, euh, c'est ton bateau pour euh, toute la partie. Ah, c'est mon bateau pour la vie. Voilà. Quand il va être détruit, tu pourras le réinvoquer, euh, le réinvoquer à l'infini, mais ça sera que ce bateau-là. Tu n'auras que ce bateau. Choisis. Bien. Pour tout le reste, Pour le reste de la partie, ce sera que ce bateau-là. Allez, je vais prendre celui-là. Euh, bah, je peux le dévoiler Bah non. Alors, ce sera au un autre moment. Tour. Oui, ça sera quand j'aurai. Et puis, faut le payer, payer, hein. il faut ah, le payer. Ah oui, il faut le payer. Oui. Je, je, je, je, le... Ok, bah voilà. Donc, c'est bon. bon. Alors, je remonte dans mon bateau. Je me prépare à partir de cette île. Attention, attention. Est-ce que je peux partir de cette île C'est la question. Est-ce que je peux. Non Je ne peux pas quitter cet endroit Par contre, tu peux aller récolter les ressources si tu veux. Bah non Tu peux pas le Bah si tu peux. Ah si, je peux, je redescends. Ah bah oui, complètement. J'ai pas totalement perdu mon temps. Donne-moi un s'il te plaît. Il y a par Calme-toi. T'as essayé de partir, il y avait trop de. Non, non, Calme-toi. Pas T'es revenu et tu as dit bon, bah allez, je récolte la taxe. Il va aller à la bibliothèque, on va écrire des trucs à toi, Sébouine. Ok, j'avais un plan génial. Ah <rire> le prochain tour, peut-être. Euh... Oui. Oh, C'est pas mal, t'as gagné un euh... parchemin. Se ouais, mais je voulais faire autre chose. Je voulais <rire> partir. <rire> J'ai gagné un parchemin, mais il me sert à rien le parchemin. Là, présentement, il me sert à rien. J'ai même pas un peu de cadavre. Faudrait que mon apprenti Ah, Mais je peux le tuer. Je tu tu vais créer <rire> un fantôme. Oh. Tu crées un fantôme, un fantôme ouais. Alors, les fantômes, ils ont First Strike, ils peuvent attaquer avant la séquence de combat normale, mais pas contre les monstres. Pas contre les monstres. Non. Les monstres ignorent le first track Très bien. Et je Sinon, ce serait trop facile de se les faire avec que des fantômes. Je vais essayer de me déplacer. Oui, tu montes dans ton bateau. Est-ce qu'il y a du vent Est-ce qu'il y a du vent Oh, il y a beaucoup ah, de vent Ça là. va, ça va. Il y a beaucoup de vent. Deux, euh, deux symboles, donc tu as le droit à deux cases. Je vais chercher un bateau. Tu es là, tu débarques. ok. Débarque. Et toi aussi Je vais chercher mon petit bateau. Donc toi aussi, trois cartes. Ce sera le bateau que tu auras de toute la partie. Hein. Le choix est difficile là Ouais... ouais là on pas peut pas facile. prendre le bateau et aller... Si on va là-dedans on attaque forcément le monstre hein. Ah, tu t'arrêtes voilà. comme dans une ville pour, pour fêter le monstre Je vais prendre celui-là Allez Mais tu pourrais euh, euh, choisir d'invoquer ton bateau ici Oui, hein oui complètement, oui, oui, je sais toi... C'est à moi ouais. C'est à moi euh, bah, Je ne peux pas invoquer mon bateau parce que je n'ai pas la ressource qu'il faut mais par contre, comme tu dis, mais je tu peux vais appeler, ton, je ton fantôme, vais sous fond appeler mon fantôme et l'invoquer sur une côte adjacente à... à La où Tu jamais bloqué. Euh... Je vais lancer mes deux dés de, de bateau. Ah ça y est, tu, tu embarques Tu embarques J'embarque. Embarque. Eh bien, double jaune. Double jaune. Donc, normalement, je me prendrais une blessure, mais euh, sur un... Là, bateau, avec une radeau, on euh, un... s'en euh, fout. Donc, tu peux te déplacer de deux cases, enfin, jusqu'à deux cases. Oui, ben je vais faire 1, euh, 2, et je vais descendre là. Donc, je vais prendre une ressource. Ce sera un De licor. De licor. Bon, voyons voir si mes vents sont plus cléments ce tour-ci. Je monte dans mon bateau. Ça a l'air d'être revenu le vent. Ça a l'air d'être revenu. Avec Léo, ça a l'air d'être revenu. J'espère que ça va bon durer bon pour moi aussi. On n'est pas très très loin. Et eh bien, ah, ça souffle un petit peu Ça ne sera ça que 1. Euh... Mais un, un ça m'embête fondamentalement. C'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais deux. Alors comment on va faire avec un pour faire des trucs intelligents Je peux aller chercher un cadavre là, je peux aller chercher mon bateau là. Ouais, ça ne résoudra pas mon problème au prochain tour. Je vais toujours. Euh... Ah, ici. Ah, je vais venir ici et je vais débarquer sur cet atelier. Ça, je vais prendre un objet. On n'est pas encore allé choper des objets si. si. Toi qui l'as Non, non Mais je l'ai pas posé. encore. Ah, tu peux le poser puisque. Tu peux le poser. Il me coûte de. Ah oui, il te des coûte des ressources. Mais je pourrais le poser si j'ai la ouais. ressource correspondante. Oh, oh quel, quel dommage! Oh, très bien! Très, très bien! Très, très, très bien! Et au prochain tour, j'espère que je pourrai faire des miracles enfin! Vas-y, Léo! C'est à mon tour. Je ne peux, encore une fois, rien invoquer comme carte. Tu ne peux pas jouer de carte, tu ne peux pas invoquer non plus de. Non. De... Ben, je vais. T'embarques? Je vais euh, rentrer dans ton bateau. Tu vas où Faut que j'aille faut... déjà. Il te faut des cadres des Il me faut des ressources. Ouais. Mais non, t'as déjà un fantôme, tu pourrais faire des trucs. Mais euh, ok. Oui. Donc là, tu peux faire une case. T'as eu un symbole. Que, si tu viens là ou là, tu pourras débarquer là ou là. Tu peux débarquer sur la ville, hein, carrément. Ou tu, peux aller, tu le, peux aller faire le donjon. Oui, ouais, je vais prendre la ville. Tu vas prendre la ville, Et bah voilà, du coup. Donc, comme euh, la sais. ville se défend, c'est moi ton émesis. Je suis à ta gauche, donc je lance 2 dés à 1. Si je fais double 1, tu perds ton écran ancien et ton fantôme. Ça serait le Ah non, tu as le droit à une attaque de fantôme d'abord, parce est force strike. Et si tu fais une touche avec ton fantôme, tu te prendras un dé de moins euh, en retour par la ville. Parce qu'il y aura déjà eu des morts. Donc vas-y, fais ton attaque de fantôme, il a 5 à combien C'est 3. 3. Voilà, donc tu te prends qu'une attaque à 1 dé. Et ce sera un, un 3, donc c'est raté, tu prends pas de dégâts, tu as pris possession de cette ville, tu peux mettre ton, ton marqueur de minion. Yes. Et voilà. Et voilà comment on dit. Parfait, c'est à moi. Non, je ne je joue pas de cartes. Tu joues pas de carte Je vais venir ici. Je vais lancer un dé de. Un cadavre Un cadavre. Donc c'est un, un gros un, cadavre. Un majeur. Donc. Ouais. Le prochain tour, je... tu pourrais. Je pourrais. Non, je peux pas ah faire non, un... tu peux pas Non, je peux mmh. le transformer en deux petits. Euh... Ah oui, c'est vrai, pour se faire autre chose. chose. Bon, c'est bien ouais. aussi. Hein. Ouais. Ok, bon alors, j'embarque. Je... Attends, ça, j'avais dit que. Ah si, si, bien sûr. Je pose mon euh, Worm Eaten Wooden Leg. Ma jambe de bois un peu euh, bouffée par les verres. Ça me coûte une barre hauteur une euh, doux ténébreuse, que voici. Euh, J'ai un objet de couleur verte, donc euh, en item, je suis niveau 1 aussi Je vais poser un troisième dominion. J'embarque dans mon rafio. Et là, qu'il soit clément ou pas, à moins que je fasse le double blanc, un blanc me suffira. Donc je viens ici. Oui, je vais dire bonjour à ce cravure. Tu étais là mm -hmm. Tu étais où Là, mon bateau était là. Il était là, non Non, j'étais venu ici. Pour avoir le débarqué ici. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'ai embarqué, ah, je suis et là je vais... Tu euh, vas attaquer le crabe. Je vais attaquer le crabe. Non seulement je vais l'attaquer, je vais le tuer. Alors le crabe, il a une règle spéciale, c'est que... Euh, il diminue toutes les attaques de 1 power. Ah mais attends, ouais. il a 2 points, points de vie. Il a 2 points, points de vie. Donc je vais pas forcément le tuer. <rire> <rire> mais ils ont tous... Euh... Hmm. Tu vas, tu vas pas. pas... Non, non, j'y vais J'y vais, vais quand même. J'y vais quand même. Euh... J'y crois. <rire> Qu'est-ce qu'elle te fait, ta jambe de bois Euh... Non, mais je peux pas gagner. Si je peux, il faut que je fasse un 1 avec mon écran ancien. Mais écran, ma, ma, ma jambe de bois, c'est des plans pour l'avenir. C'est que mes six monsters que j'ai euh, capturés, que, que j'ai euh, invoqués, ils se battent mieux. D'accord, mais il faut déjà en avoir. Il faut déjà en avoir. <rire> oui. J'ai oublié ce petit détail, c'est qu'il a deux points de vie. <rire> ok. Bon, c'est pas grave. Euh... Alors, mon Nemesis, c'est toi. Lance-moi un dé à 4 pour me faire une ah, blessure. Oui. C'est bon. Il, il réplique quand même. Ah, ah. as vu, je suis Merci. Sympa, hein. Merci. Sympa. Donc, moi, j'ai un nécromancien qui se bat à 2, donc à 1, parce que contre le crabe géant, on a moins un de pouvoir, et donc là, il faut que je paye moins. Si je paye moins, c'est bon. Pourquoi pas... Parce que... Parce qu'après, je peux le tuer avec l'explosion la... de zombies. Ah oui, c'est ça. Et c'est dans 3, j'ai cru. C'est raté. Donc, tu reviens. Je reviens là où j'étais. Et je m'en sors bien, parce que j'ai pas perdu de... Tu, as pas... de... tu, as, tu as perdu. Voilà. Tu as rien perdu. À toi, Sébrien. À moi. Mais toujours rien. C'est... Est-ce que j'ai le droit de ne pas bouger alors t'as le droit de pas bouger et quand tu bouges pas tu vas récolter toutes les ressources de toutes les villes que tu as conquises okay. euh, que tu as conquises oui, okay. euh, ouais. euh, donc là ce serait un, un darkwater um, Je vais prendre euh, la fiole Donc tu bouges pas et tu prends euh, la fiole C'est ça Bah voilà c'était vite fait à toi Ok c'est donc à moi Alors là cette fois-ci je vais utiliser la capacité de mon euh, taxidermiste pour transformer ce cadavre majeur en deux petits cadavres mm -hmm. Avec euh, deux cadavres inférieurs, je vais en payer un pour faire apparaître mon bateau, puisqu'il coûtait un. Donc mon bateau apparaît, et c'est un bateau pourri. Un bateau pourri. Ah, il Donc, un pourri, hein, est vraiment pourri, quoi. C'est un bateau pourri. <rire> il a les mêmes deux dés que, <rire> oui. que le raffio. Il lance 2 dés, ouais. et euh, il ne prend pas de dégâts, parce que c'est un bateau pourri, il ne peut pas être plus pourri que ça, ah, il ne peut pas hein. être détruit non plus comme, il peut comme être le raffio. raffio. Okay. Ouais. Mais si je termine en mer, eh j'ai le droit de lancer un dé de cadavre. Wow. Ouais, Donc, ça veut forces, dire oui. que je pourrais avoir des ressources pratiquement à, ah ouais, à, plus à la à, fin. À hein. chaque fois, euh, voilà, même si mes trajets en mer sont longs, euh, je pourrais faire quelque chose. Et puis, comme il me reste un deuxième, je vais, euh, je vais invoquer un autre petit zombie. Voilà. Donc, j'en ai deux maintenant. J'ai deux zombies et deux, euh, deux assistants, enfin, deux apprentis. Euh, que vais-je faire? Je vais aller dans les objets. Donc dans un atelier, c'est ça, ça C'est un atelier, oui. Je, je vais dans un atelier et je vais choisir un objet. Bon ça va pas du tout. Je, je croyais vraiment que j'allais arriver à me faire ce, ce crabe en deux cuillères à poule. Il a deux points de vie. Il faut plus de puissance de feu. Ou un deuxième zombie et une deuxième explosion de zombies. Ça, ça marche aussi. Voilà. Ouais. C'est good Ouais, ça y est. Euh, très bien, j'embarque. Moi je suis déjà embarqué. <rire> je me déplace avec mon bateau. Je fais un déplacement maritime. J'ai droit à deux cases, c'est merveilleux. Euh, un et euh, deux. Je ne réattaque pas le, le crabe bah, Pas tout de suite. Pas euh. tout de <rire> suite. Ça va, c'est bon, j'ai appris ma <rire> leçon. Je vais aller chercher un sort. Donnez-moi une explosion de zombies, s'il vous plaît. Donnez-moi une explosion de zombies, s'il vous plaît. C'est quoi cette blague c'est quoi cette blague Je sais, je sais. Regarde, j'ai testé mon. Ah ouais, mais euh, là les quatre d'affilée alors. Pfff. Ça me ben, reprend, bien. ça me reprend deux tours de refaire la, la manip quoi. Bon, mais c'est bien. bien, Mais ah oui, t'es très coloré. T as, t as... Ah ouais, j'ai toutes, toutes les couleurs. United coupe, Colors of ouais. Benetton. Ah toi à fond. À toi, Céline. À moi. Alors je vais jouer un objet. J'ai la couronne spectrale. Ah, c'est pas mal. Ce qui me permet de récolter une fiole à chaque fois que je collecte les taxes en plus. Oh, pas mal Alors pour l'instant, tu n'as qu'une ville. Pour l'instant, hein. enfin, je n'ai qu'une ville. Tu n'as qu'une ville, mais c'est déjà ça. Hein. Je pose une petite encre sur un item, parce que j'en ai un. Et je vais me déplacer. Hop, je vais embarquer dans mon petit bateau. Alors... Bon, c'est un rafio. C'est un raffio, ça ne craint rien, t'as le droit de case. Fait... J'ai droit à deux cases. Est-ce que je peux attaquer ici prendre la ville, euh, Non. Parce que 1, 2, tu vas te retrouver là. Non, oui, ça, c'est une vrai. case d'île. C'est eau et terre à la fois, mais il faut être dedans pour pouvoir interagir. Depuis une case de mer, tu peux interagir euh, sur les cases de terre adjacentes. Mais je vais attaquer le monstre. Mais pour en fait. l'île, il faut être dans Je vais l'attaquer attaquer celui sur... Tu vas te faire le monstre Ouais. Ok. Oh là là, c'est pas sur des profondeurs abyssales. Que tu, tu tentes de la pâté ou est-ce que tu tentes ta chance en disant. Là. Alors, j'explique pourquoi on parle de la pâté, Parce que ce monstre disparaît, sur cinq ou six, il retourne dans les profondeurs. Mais tu vas sont chercher, et... Sauf si on, dit, on la pâte, on lui envoie un cadavre, un cadavre mineur ou un cadavre majeur, peu importe. Et là, à ce moment-là, il reste et on peut le combattre. Et c'est un monstre ce qui a deux points de vie, qui lance 2 dés à 2. Il a 2 points de pas... vie aussi. Hein. Il est pas... Il faut faire deux dégâts pour pouvoir le, le maîtriser. Oui, mais j'ai un apprenti. Ouais, ouais, OK, OK. Ouais. Donc, alors, tu, tu ouais. la passes pas il pas on, je vais tenter le dé. Ah, c'est pas, c est pas toi, c'est moi, le Nemesis, c'est moi. Némésis, moi. Non, non, non. Donc, de sur 5 ou 6, il plonge, il plonge. Non, il reste. Il reste, Il reste. donc... Euh, donc là, tu peux combattre. Bah, je vais lancer ces 2 dés. Donc, ça ça sera fait, tu sauras quel mal il va te faire. Il va te faire un mort. Il a fait 3 et 2, bon. tu auras un mort. Toi, de ton côté... Moi, j'ai mon apprenti qui attaque. Ouais, il attaque à 2 dés à combien deux, À 2. 2 dés à 2 ça fait déjà une, une, une douche. Bien sûr. J'ai mon écromancien. Qui attaque à combien Qui attaque à 3. À 3. Et bim Ah bah c'est bon, tu l'as. Es. C'est bon. Voilà. Par contre, as un mort. Par contre, j'ai un mort, donc je vais tuer. Le fantôme ou l'apprenti hein, Le fantôme. Bravo Alors, donc non, bravo. tu t'empare du premier monstre, donc ah. tu vas pouvoir. Donc ce monstre-là, tu le mets dans, dans ton bateau, parce qu'en fait, il, il va t'accompagner. Euh, il va accompagner ton voilà, bateau tout le temps. Vous... Voilà, et euh, il combattra avec... Tu la mets sous la forme mort-vivant, hein. C'est ça. Ouais. ça. Abyssal, l'enregistre Donc, ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, quand tu obtiendras du verre, tu auras droit à... Tu recevras une sur ressource des... qui sera du... Ouais, sur sur les dés de, les sur dés de, les de la, de la mer. mer. Si tu obtiens un verre, tu auras une ressource... Une ressource. Euh, aux ténébreuses. Bah, très ah bien. bien. Ouais, oui, très très bien. Bravo. Bah, bah. Et t'as mis ton marqueur dominion. Ah, c'est vrai. Tu en es à combien, toi J'en suis à... Donc, c'est à moi. Oui. Je vais, euh, je vais invoquer mon bateau, ici. Hum! Embarquer. Et je vais lancer les deux dés. Bon voyage. Bon voyage. Eh ben, c'est un hein. bleu. Ah, tu vas aller hein. voir la sirène? Non. Hum. Pas tout On de suite. Je pourrais, je suis pas loin, mais pas tout de suite. Ah oui, celui-là. Ça, c'est chez moi. Je suis pas là. Ah oui, d'accord. Tu as eu peur. Juste là. Okay. Bon, comme je termine dans l'eau, ouais. d'accord, je termine dans l'eau donc. Mais donc si tu termines dans l'eau, tu, tu fais rien, hein. tu, tu descends non, pas avec mais... ton décompensant. Donc tu lances. C'est un dé, de... ouais. un dé comme ça, comme si tu avais fait une case, ouais. une case jaune. Oui. Ah, C'est vraiment très très bien. Surtout qu'on a plein des cases. Et voilà, deux Deux petits cadavres. Ah, oui. bah, C'est hein, très bien ça. Mmh. De, voilà. quoi, de quoi se plaint-on euh, Alors moi, je vais poser ce sort qui est bleu. Regardez, j'ai presque la panoplie. Il manque plus que le Deathbolt et je le dépêche. <rire> tu, tu es un nécromancien très complet. Tu, je tu, tu prodigieux. es. Prodigieux. Voilà, tu t'intéresses à beaucoup à de. C'est hein, ça, es, c'est bien. C'est prodigieux, toute cette magie, toute cette nécromancie. Euh, voilà, ça c'est fait. Tu ne veux pas spécialiser, tu veux être vraiment. Euh... Non. Je veux tout faire. Je, je veux faire. tout faire. Okay, tu généralises. Je veux avoir le niveau 3 de tous les sorts. Tu <rire> je... sais que c'est faisable. Hein. Alors, oui. je monte dans mon bateau. Allez. Je vogue sur les flots un double noir donc ça euh, j'ai toujours pas de bateau ça change pas grand-chose. Sinon tu grand serais blessé. Sinon nous serions blessés et alors euh, le plan c'est euh, ouais, ici on va débarquer euh, on l'instant, on, on navigue autour du continent et pas aller Ouais mais c'est parce que je voudrais euh, retourner euh, là donc, je vais aller chercher un des cadavres. Je voudrais bien un deuxième zombie ça, ça me ferait du bien. Voilà un, un petit un petit osseux un petit un, un, un, un, un, un, un, un petit un petit cadavre un petit cadavre Un, un cadavre, oui, un cadavre et, euh, et voilà j'ai fini. Bon, à toi Séverine. À moi. Attends, elle a son monstre, donc il peut attaquer. Hein. Est oui, comme il peut attaquer, est... il a un D à 3. C'est comme d'avoir des zombies, des. C'est pareil. Par contre, ils n'ont qu'un qu seul point de vie. c'est ça Celui-là, c'est différent. Non, ils n'ont qu'un ah, oui, seul vrai, point de vie. Vrai, euh, par contre, si tu le perds, si tu, si tu choisis de le perdre ou que tu n'as pas le choix, que tu dois le perdre euh, au combat, mm -hmm. euh, tu vas aussi perdre le dominon qui va avec. D'accord. le compteur de. Donc, euh, les le marqueurs de domination, ouais. là, ils sont temporaires. Non, tu peux les perdre. Là, ouais, je vais me déplacer. Deux. Je vais aller ici. Tu n'as toujours pas de... Dé... Des... Ah, ah oui, des... ah tu as toujours ton rafio, ton Mais il n'y a que toi tout un bateau propre. En ouais, fait, euh, je cherche euh, des, des ressources pour pouvoir invoquer... Euh... C'est vrai qu'il n'est pas euh, il pas si propre, que, propre que ça. vu, bah oui, ah c'est... <rire> <rire> <rire> Et à mesure que tu avances, tu retrouves. Ah oui, j'en rachetais, on l'avance. Voilà, prendre ce cadavre-là aussi. Mais il y en a un autre dans le coffre, là. C'est à moi. Bon, alors là j'ai des choses intéressantes à faire. Déjà, je vais dépenser un petit os pour faire euh, venir un objet. Donc là, je paye un objet. Donc cet objet, je vais le mettre ici. C'est un mythique harpon. Donc euh, ah, mythique, mythique harpon. Oui, oui. C'est le harpon mythique et donc c'est un objet dos. Et à la fin de la phase de combat, j'inflige automatiquement une blessure en combat contre les monstres des mers et contre les monstres euh, des mers morts-vivants. Oh là là, donc faut pas qu'on se batte balaise. contre toi avec nos, ouais. nos monstres morts-vivants. Voilà. Alors, comme je viens de poser un objet, eh ben je peux poser un marqueur objet maintenant. C'est ton, ton premier objet, objet. C'est mon premier objet. Okay. Euh, je vais aussi invoquer un petit zombie. J'ai pris Et grâce à ce troisième zombie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai déjà. Euh... Maître de l'académie. Je suis maître de l'académie de la putréfaction. Donc je récupère la carte. Je peux poser. Euh, c'est un ou deux. C'est deux, mar ah, deux, marqueurs, deux marqueurs. Hein. Je vais marquer, poser deux marqueurs euh, sur l'académie. Et donc j'ai le pouvoir de, de, de maître de l'académie. Alors de... ça fait quoi Alors, tous mes zombies ont plus un power. Donc tous ces zombies-là, ils ont deux oh, C'est pas mal. Il n'y a, y a, y a rien d'autre, mais bon, c'est déjà bien. Hein. Donc là, c'était pas mal, déjà. Ouais, ouais. C'était pas mal. Et maintenant, là, je vais aller attaquer les sirènes. Donc je ah, ça en y est, enseigner... Bah Oui, je vais lancer les dés. Euh, Ouais, il ne faut pas que tu fasses double blanc. Il voilà. ne faut pas que je fasse comme Séverine. Voilà, c'est bon. bon. Donc, je vais attaquer ces sirènes. Alors, si Alors les sirènes, elles ont un pouvoir spécial. Les sirènes, expliquons comment ça se passe. Les sirènes, euh... les sorts, les objets n'ont pas d'effet. Les sorts de zombies n'ont pas d'effet. Tu peux pas le tuer avec le, le midi carpon. Ah oui, mince, ah c'est oui. ce que je voulais faire en fait. C'est vrai Ben oui. Il ah, faut le tuer, la, la tuer à avec la force des zombies. Bon, ça va, t as, t as bon. si, combien de dés que tu vas lancer La 6 ouais. Toutes les attaques contre les sirènes sont réduites à puissance 1. Si on, a, on ne tue pas les mermèdes, enfin les sirènes, donc, ouais, euh, le nécromancien est tué. Ouais. Donc je ne pourrais pas utiliser, je voulais utiliser mon harpon. J'avais pas compris c'était bonne... Mais du coup, tes zombies ont quand même 1 un d'attaque. Un non, elles sont réduites de 1. Non, non, tu t'es réduit à 1. Quand un. tu lances des dés, ça n'a que 1 de ouais. puissance. D'accord. Bon. Donc, tu as combien de dés 1, 2, 3, 4, 5, t'en as 6. Sur 6 dés, ça peut, ça, peut faire quand même, hein. ça peut le faire quand même. Ça peut le faire quand même. Ça peut le faire. Alors, le dé de la sirène, parce qu'elle, elle contre-attaque, elle te tue rien. Voilà. Bon, donc je perdrai rien. Et bah maintenant. T'as combien le dé Bah 6. 6. 6. Allez. C'est à moi, à la Il me faut 1-1. Un, un. Et, et. Ah pas de non, non. Pas tout de suite. Non. Bon. Donc tu reviens euh, là reviens où, où tu étais. Non. Et ton tour est terminé. Alors moi je vais aller de nouveau à la bibliothèque. Donc là, je vais enfin avoir la couleur de sort qui, qui, me, qui me plaît. Et donc avoir les quatre couleurs. C'est exactement comme c'était prévu dans le plan. <rire> C'est génial. Tout s'est passé, passé comme dans le plan. Tout s'est passé comme dans le plan. C'est bon, j'ai les quatre sorts, je vais bien, bientôt. Gardez les objets. Ah, et si je et ne voilà, tue voilà. pas, mon nécromancien est tué, mais c'est pas grave, il revient dans le bateau, hein, c'est ça C'est ça, euh, ton nécromancien est mort, il... Bon, il il revient a le... été tué par les sirènes, mais il revient, voilà. J'ai raté. Bah, à moi. Je peux rien faire de très intéressant à part me redéplacer. Donc, allons-y. Deux. Bah, je vais aller... Je vais aller chercher un sort ici. Non, je vais aller chercher un sort. Hop. Il y en a deux que je connais. C'est à moi. Alors, un petit rollback. Ouais. Tout à l'heure, j'ai raté contre les, euh, les, les, sirènes. les sirènes, mais oui. j'ai terminé dans une case de mer. Ah oui. J'ai droit d'avoir mon petit jeton. Euh, non, de lancer un dé. C'est un dé, c'est ça C'est un dé. Euh, voilà. Quand je termine avec. Donc, j'ai eu un gros crâne. Voilà. Donc, en fait, ce que cela signifie, c'est que je peux transformer ce gros crâne. Deux petits crânes. Ça c'est ton apprenti euh... C'est mon apprenti, euh... Taxidermiste, Taxidermiste. Ouais. <rire> Et je peux donc invoquer un nouveau zombie. Ouais, vas-y, vas-y. Et donc je peux tenter... Tu en as combien là Là j'en ai quatre. Donc du coup je peux retenter... À deux pouvoirs en plus, quoi. Je peux retenter d'aller... tu peux te lancer dans les villes, ou Ouais, je vais pouvoir... Mais ah là, je... non, tu veux te faire les monstres avec la mythique... Euh... Bon, le alors, alors c'est hein. que le mythique harpon, il marche pas contre les sirènes. Ouais, bon, il va marcher contre tout le reste, c'est Alors tu retournes sur la sirène ou tu sais pas ah oui, parce que si, si je vais sur lui... Le crabe, qu'est-ce qu'il fait Il diminue de 2, c'est ça Mais Il a deux points de vie. Hein. Ah oui, mais je lui, en fais, je lui en fais un quand même avant. Bah Tu vas lui faire un automatique avec ton, ton mystique non. arcon, mais euh, tout, il diminue de 2, hein, il diminue de 1. Il diminue de 2 Il fait moins 2 au pouvoir Non, il fait moins 1. Moins 1, ok. Attends, je... Donc tu t'auras quand même quelques DR 1, quoi. Mais bon, c'est pas dit que à oui. tuer avec quelques DR 1. Je lui ferai 1 quand même avec... Euh... Ouais, mais ça suffit pas, pour faire 2. Moi, c'est pareil, tout à l'heure, j'avais un zombie explosion, j'étais prêt, hein, mais ça suffit pas. Il faut faire moins 1 à 1 et il réduit tout, tout de 1, c'est ça oui. Il réduit tout de 1. Donc j'en sais que des dés à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme pour avoir les, euh, les, ouais, les sirènes sirène. en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que d'avoir les sirènes. Non, au final, pour toi, ça revient au même, parce que tu as le multi-part. Sauf qu'il tape plus fort que les sirènes. Euh, c'est non, si, parce que tu as que 4 d à, à 1. Tous tes autres dés, c'est des dés à 1 de base, donc ils comptent pas contre le crap. Ah, sur, ouais. sur 4 d il faut que tu fasses 1. J'ai mon charrette en plus. Donc, sur 5D, il faut que tu fasses un 1. Alors oui, que sur les sirènes, c'est un. Bon, donc on va retenter d. les sirènes. Tu retentes les sirènes Alors, tu as le droit d'y aller. Hop. Okay. Tu fais un petit 1 pour euh, la sirène. Hein, qui... Non, non, non. Là, fait le figuration. fait figuration. De toute façon, c'est après, hein. c'est en même temps. C'est pas... en, en même temps. Pas de 1. Vas-y, tes 6D. 7D, c'est ça 7D cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. Euh... Ouais, c'est ça. C'est 7D. Mais j'ai 4 zombies. 4 zombies, le nécromant et les deux assistants. Allez oui. go. Donc j'en lancerai ah, un... Tu vas peut-être faire un, là déjà. Voilà. Ah, C'est bon. Crac, adieu la sirène. Voilà. Alors, donc là, je n'ai pas été une par les sirènes. Donc, non. je vais pouvoir prendre les sirènes. Voilà. Donc, je fais l'encre. Je peux mettre une encre. Voilà. Euh, donc, les sirènes deviennent bah, des sirènes maléfiques. Elles hein. <rire> euh, ne pas trop maléfiques à la base. Hein. Ouais, pas sûr. Au début, elles étaient gentilles, elles sont méchantes. Donc, sur du bleu, j'obtiendrai de la... Darkwater euh, aussi. Darkwater. Donc euh, voilà, j'ai je vais, je vais la tête là. Et je suis sur une case de mer là. Tu es sur une donc, case de mer, totalement. Donc je peux lancer un T. Thé... À chaque fois, d'ailleurs, que tu vas terminer euh, contre un monstre, qui va gagner. tu seras sur un t bah, C'est ça. Hein, euh... Ah si mon mouvement termine sur un, un anti space. On peut ah, dire qu'il n'était ouais, pas un anti. Ton mouvement là. non, non. c'était pas ton mouvement. C'est pas ton tour. Tout à hein. l'heure, oui. Euh... Ouais, ok. D'accord. Bon bah c'est bon. Alors c'est terminé pour bon. moi. À toi, Murat. Yes, euh, je vais faire un zombie, petit zombie, et je vais rechercher encore un zombie, non je vais jouer mon fameux, non c'est trop tard, je vous reproche un tour, je vais venir ici, et je vais prendre un cadavre, donnez-moi autre chose que, ah, deux cadavres, deux cadavres mineurs, très bien, merci, et j'ai fini, non. Mmh. je vais invoquer un sort, non, étrange, t'as pris ce sort, hein. sort bleu. Ouais. C'est hmm mauvais d'avoir une petite encre. Tout à fait. Et en fait, les zombies, que... ils sont, ils sont là-dessus, non En réalité, non Ils sont sur son bateau. Alors, tout ce qui est sur ton board de Nécromancien, en fait, c'est avec ton Nécromancien automatiquement. Tu pourrais les déplacer, mais ça sert à rien, ouais, si ouais. dès que le Nécromancien se déplace. Par contre, si tu veux, quand tu pars d'une case de terre larguée du monde... Je euh, peux. Quand il y a la dominions, tu peux, hein, mais... Pour l'instant... Euh... Je vais me déplacer. Bah ben, si. Vas-y. Tu montes dans ton bateau Ouais. Vas-y lance tes deux dés et c'est deux mouvements. Donc je peux aller ici. Bon c'est la ville de Léo tu vas pas attaquer Léo tiens. Tu... Mais y a pas de million dessus. Bah non bah vas-y. Vas Mais j'y veux oui, je vais. <rire> bon, ah tu dis un. ça. Bon. <rire> Mais et je me vengerai. Ouais, ouais. Euh, alors Léo tu peux te défendre avec ta ville avec un dé à, à deux. deux. Ah, tu vais le faire hein. j'espère que je vais faire moins de deux ou moins. C'est un 3. Donc il euh, n'y a pas de tour, t'as pas okay. besoin de faire de dégâts. On peut remplacer euh, le marqueur. Et cette ville est tatouée. Voilà. Mmh. Et bien Léo, c'est à toi. C'est si à moi. Mmh. Bien. Et eh ben... Tu T'es en mer, donc là t'as pas suis vraiment. En berne, je vais si en... tu pourrais, tu pourrais débarquer et faire un mouvement terrestre. Est-ce que tu as envie de débarquer maintenant pour faire un mouvement terrestre Là si je débarquais, je m'arrêterais sur la caisse où je débarque. Non, non, tu, tu fais un mouvement terrestre. Tu aurais le droit à un mouvement terrestre. Un mouvement terrestre, c'est-à-dire euh, te déplacer d'une case, ou de plus si tu avais des dragons ou des chevaliers et pas d'autres troupes. D'accord. Mais bon, là en l'occurrence, oui, tu vas te déplacer d'une case en plus. Non, je vais lancer. Euh, tu veux l'aider de, de la merde Je vais l'aider de la merde. Eh bien, c'est un 2. Oui. Il y a du jaune et du rouge. Il est quelle couleur ton monstre Il est bleu. Ah oui, mon monstre T'as pas fait du vert, toi hein Mon monstre est bleu, oui, c'est ça. C'est si j'avais du bleu. Donc okay. je vais un 2. Oh ah, Oh, bah, bah, bah alors non. Puisque tu t'es ah, réjoui tout pas. à l'heure de ça, et bah, voilà. Je m'en réjouis euh, <rire> doublement. Alors je te lance... Ah non, si, c'est ma ville. C'est moi qui me défends défend nécessairement. Je t'envoie un D dans les dents. si. Et c'est un 1 ah, Tu perds un petit zombie, s'il te plaît Je suppose. Oui. Hein bon, et toi, tu me casses les dents. Voilà. J'arrive mon marqueur. Ah, mmh. Ah oui, j'ai débarqué. Ouais. Bon, bon, bon, bon, bon. Allons trouver ce dernier, euh, ce dernier euh, sort que je recherche pour passer niveau 2 dans une couleur. Parce que là, je ne peux pas me rater, hein, vu que j'ai l'autre couleur. Je suis sûr de passer niveau 2, tu vois Oh Trop bien hum, Ça va être celui-là. Ça va nécessairement être celui-là. Parce que... parce que... parce que ça va être celui-là. Parce qu'il est très très bien comme ça. Et j'ai fini Et c'est à toi, euh, Séverine, la cool. conquérante sur une île, je suppose que tu vas embarquer. Ah oui, T'as des cartes à jouer avant peut-être Ou des mignons là hein. Oui j'ai pas les ressources pour. C'est. Ah oui. Alors je vais embarquer. Mm -hmm. Oh là, là pas de vert. Un noir, un jaune, pas de vert, ouais. J'ai le droit de me déplacer de deux. De deux. Et je vais aller par là. Et je vais débarquer sur un, sur un item. Euh ouais, vas-y. Je vais prendre euh, cet objet là. À toi, Léo. C'est à moi. Je vais invoquer euh, un petit zombie. Déjà, ah bah c'est Tiens. Je, je, marre, envie. je récupère mon zombie tout à l'heure. Euh... Et puis ben. Là... Je peux embarquer. Hein. Je ou cool. alors je collecte. La ah presse. tu peux le collecter. Je peux collecter. Tu veux là. un parchemin, c'est ça Je veux un parchemin, donc je vais collecter. Je vais acquérir okay. un parchemin. Alors moi. C'est plus difficile d'avoir des ressources diverses là. Il faut... Mais à un moment à la... dans la mer, ça doit être possible. Je vais jouer euh, des cartes, je vais jouer un deuxième euh, sort d'explosion de, de zombies. Je vais aussi jouer un sort de rayon de la mort. Donc tu mets une petite encre. Euh, Alors ou... je mets une petite encre au niveau 2 parce que j'ai deux fois le sort euh, explosion de zombies. Donc là je, je suis niveau 2 de nécromancie de la décrépitude. De, de, de, de la putréfaction. De la putréfaction d'ailleurs. Je pas envie d'être nécromancie de la putréfaction. Euh, J'appelle mon vaisseau. Jean-Marc. Je me déplace. C'est un jaune et noir, ça me suffira amplement. Je reviens voir ce crabe. Bonjour, tu es tout bien loin, toi, petit crabe. Tu es mon voisin de gauche Tu es mon ébésis. <rire> le crabe se défend à 4. Pourquoi Ah oui, il y a ce crabe. Le crabe il a un dé à 4. Bien. Un ah. Je vais perdre, perdre quelqu'un. Ouais. Okay. Moi de mon côté, je lance euh, un dé à 1 pour mon écrou Parce que. Tout est à moins. Tout est à moins. Donc c'est raté. Et mes deux zombies, ils sont à 1, hein ils lancent pas de dé Non. Bah ben alors, qu'est-ce qui se passe je vais détruire un... un... zombie. Je peux en détruire un ou s'il il faut que je, non, je détruise deux Discard deux. Je détruis deux zombies. Et je lui fais une explosion de zombies dans les dents. Donc il se prend deux dégâts. Donc Crac. tu l'as quand même. Oui. Et je vais perdre mon assistant. Mon pauvre assistant. Oh, c'est mon assistant tout lent. Et enfin, il sert. Parce que quand il meurt... Starry, il meurt, et il me donne un lesser corpse, c'est ça Oui, il te donne un cadavre, un cadavre mineur. Un cadavre mineur. Et j'achète. Merci. Très Bien voilà, et ce monstre euh, marin, ce crabe, il est avec moi maintenant. Ouais, je peux le faire, hein, je pense. En fait. ouais. Parce qu'il accompagne ton radeau, donc prendre... euh, c'est une coquille vide maintenant. C'est une coquille vide mmh. avec un dégât okay, de 4 et il peut te donner de, du parchemin. Du parchemin si je fais du, du jaune sur mon dé de bateau. Et, euh, Dernier, et tu poses un... Et un petit marqueur de dominion. Alors, alors, alors regardez, j'en ai combien de marqueurs À toi, Séverine, la conquérante. Ouais. Ben voilà. Toujours pas les ressources pour faire quoi que ce soit, mmh. donc je vais aller chercher des corps. Un donc, cadavre majeur, ça. encore Je voudrais des petits toi, c'est ça Ouais, mmh. j'aimerais bien des petits, c'est toujours pas ce que je veux, mais c'est pas grave, fin mon tour. Où Alors, euh, début de mon tour, je vais dépenser un parchemin, ouais. j'en avais besoin effectivement, excuse-moi. Et je vais invoquer mon troisième euh, apprenti, apprenti, qui mmh. est un excavateur. Euh... Ouais, il il creuse lui. Donc, quand je suis sur un territoire terrestre, ça ne marche pas en mer, mmh. plutôt que de lancer le, le, le, le dé du cadavre, je peux le défausser et je récupère un dragon squelettique. Si je défausse lui... Hein, si je suis... Ah, si, oui ok Si je peux lancer pour avoir un dé de cadavre, donc sur une terre... Ouais, sur une terre à la place... À la place, je détruis mon... C est, c est assistant, cet assistant... Et tu gagnes un dragon. Et je gagne un dragon en dos, okay. voilà. et Là, ça m'en fait un troisième. Euh, voilà. Bah tu vas embarquer, de toute façon t'es sur une île, t'es perdu, tu vas rien faire d'autre. Tu vas Ah non, tu veux peut-être encore récolter du parchemin. Est-ce que j'ai le droit de venir ici Non hein. Euh, bah si. J'ai le droit d'entrer dans ta dans ta case Ah bah oui, puis même si tu rentres dans ma case, on va Est-ce que j'ai le droit de, de traverser ta case, de rentrer Non non, si te... tu rentres dans ma case, comme dans une ville, tu t'arrêtes et on se bat, on se bat. D'accord. Tu veux te battre Pas mmh. forcément. Je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai gagne bah, Ah euh, si je peux détruire ton. Voilà. Tu vas me détruire mon monstre Non, je veux pas faire ça. Bah, je, je je vais lancer mes deux dés de. Tu vas voir où tu vas déjà. Moi, dis, On t'en va très très vite. Hein. Bah non, c'est le problème de ce bateau. Hein. T'as fait deux. Et il y a du jaune et du vert. Ça ne va pas, toi, il faut du bleu, toi. Moi, il me faut du bleu. Monsieur, je vais aller, je vais aller par là. Un, deux. Tu vas sur l'autre île Ouais. Je vais débarquer là. Et je vais récupérer un, un dé gris, ok, un dé de ressources. Tiens J'ai Tu as droit à un icor. Un <rire> Bon, bah moi, je mets les voiles. Est-ce que je veux jouer des cartes euh, Est-ce que j'ai un assistant à jouer, un apprenti Ben oui, parce que l'autre, il est mort. Alors, on va en mettre un, un autre. Euh, on va mettre celui-là, qui me dit que mon rayon de la mort ne me coûte pas de ressources. Donc maintenant, je pourrais faire des attaques euh, gratuites à Power 3, voire même peut-être plus. On va voir où je vais aller. J'ai du bleu, j'ai du rouge. Moi non plus, ça marche pas. Euh, j'ai pas les bons symboles. Je vais aller chercher mon bateau, quand même. Je vais venir là, je vais débarquer, et je vais prendre une carte bateau. Moi aussi, je voudrais bien savoir à quoi j'ai le droit. Hmm. Je vais prendre ce bateau-là. Et c'est bon pour moi. À toi, Séverine. À moi. Je vais embarquer. J'embarque, j'embarque. Allez, un petit verre, un petit verre. Un petit verre. Et voilà, un oui. verre. Donc tu gagnes Une petite fiole. Une, une eau ténébreuse. Une eau ténébreuse. Ça marche. Alors tu vas avec tes deux, deux de déplacements. Eh bien, je vais aller à la grande bibliothèque. Ah, carrément. Ça y est, c est, c est elle prend la grande bibliothèque. Donc, Alors, tu prends, la, euh, la, la grande bibliothèque, précisons ce que c'est. C'est donc, elle va récupérer ce jeton. Maintenant qu'elle a le jeton de la grande bibliothèque, systématiquement, dans n'importe quelle bibliothèque, au lieu de piocher trois cartes, elle piochera 5 cartes. Et en plus 100%. de ça, ici, c'est une bibliothèque. Oui. Donc, oui. tu pioches cinq cartes et tu en gardes une parmi tous ces sorts. Donc, la qualité. En théorie. J'ai le choix. Bah sur 5, a priori, il y a des chances que t'aies le choix. Ouais. Je vais jouer pendant qu'elle réfléchit. Je vais lancer mes dés. Euh, j'ai rien à faire, j'ai plus de cartes en main. Je peux oh, rien invoquer. Tu pourrais me donner deux dés de. Oui. Bah, du coup, ça. je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Euh Oui. oui. Tu les me mets dans l'ordre que je veux. Ouais, voilà. Faire des saletés comme ça. <rire> je te reconnais bien, là, Séverine la conquérante. Alors un vert et un noir, toujours pas. Non. T'as droit ouais, à, deux sans... places, euh, à deux places quand même. Donc t'embarques. J'embarque. Tu vas où Ouais, je vais peut-être aller. Euh... Tu vas te faire le requin Je vais faire le requin. C'est vrai Allez. C'est un vais... combat jusqu'à la mort. Le requin, c'est ça Jusqu'à la mort. Alors hein. oui, on peut pas, on peut pas quitter le combat, ouais. donc on répète les séquences de combat jusqu'à jusqu qu ce que non, non, le contre contre soit, contre, soit, soit, soit le, le grand blanc soit mort, ouais. soit mon écran. Ancien, soit mort. Alors allons-y. Bon, bon tu, vas, tu vas le ratatiner avec tous tes zombies. Bah, disons que là, euh, à la fin de la phase de combat, j'inflige une blessure. Ah. Donc en deux phases de combat, euh, je le tue. Ouais. De toute façon. Ouais. Avec mon... Le, le harpon, il est bien... Il est pas bien ouais, contre euh, les... Mais il est les sirènes, bien contre les Mais il est bien contre le... Non. Particulièrement contre... Lui. Il a combien de dés Deux Il a 2 dés à 4. Ah oui, particulièrement, parce que tu vas faire plusieurs phases de combat. Ouais, avec tous les zombies ta... Vas-y, 2 dés à 4 Et bim, t'auras deux morts. J'aurai deux morts. Bon, il, il aura... Il, il aura emporté quelques Cher un peu. On, on voit la dose. t'as combien de Alors, zombies J'ai 4 zombies. À 2. 4 zombies qui ont 2. Déjà, ça commence bien. Eh bah ben non. Tu vois Effectivement. Euh... <rire> voilà. Ensuite, j'ai mes apprentis. J'en ai 3 qui ont 1. 3 qui ont 1. T'as 4D. Non, pas 3, c'est bon. 3-1 non plus. Non plus. J'ai mon charlatan qui a 2. J'en ai 3 Ah, voilà. une touche. Une touche à et à la fin du il y a le, le, le, le harpon qui te eu. Donc j'ai eu. Oui. Donc ça a été dur, mais j'ai eu. Euh, t'as deux morts. Hein. J'ai deux morts, je retire deux zombies. Ils étaient déjà morts, hein, tu me diras. Ouais, t'as deux pertes. <rire> je sais <rire> pas comment le dire, moi. <rire> Donc je retire, il devient... Ah, il est horrible. Oh, il est vraiment, vraiment vraiment laid. Il est laid et Là, il est devenu euh, est un, un, un grand... C'était était un grand blanc, c'est devenu un grand rouge. Ah oui. Donc, tu vois, il le mettent. Donc je vais le mettre là ou là, tiens. Oui. Et donc il fait 4 et maintenant sur du rouge j'aurai de, de, de, de l'os. Mmh, c'est ouais. bien ça. Donc, donc je, je suis... C'est ce qui donne des ressources. je de peux cours, poser. Donc c'est mon deuxième... Mais ah, C'est sur la baleine, toi tu vises la baleine. Une espèce de conquérante. C'est pas mal mais elle... Euh... Ah, le cachalot, c'est ouais, le cachalot. Le cachalot. Ok, alors euh, moi je vais montrer ce bateau. Donc avec un, un, un crâne, un... Cadavre mineur, ouais. je fais euh, j'invoque mon bateau. C'est un bateau prison. Ah. Et quand je conquère une une île, une cité île ou que je taxe une cité île, je gagne un, euh, un cadavre mineur supplémentaire. Donc je voulais des ressources, et ben je vais en avoir, je pense. Maintenant, on n'a pas de zombies je vais faire un zombie. Ah, on n'a plus, de, on a plus de, de, de, de man, comme on dit. Euh... ça, je le garde, ça sera éventuellement pour plus tard. Est-ce que je vais prendre ce deuxième... Ah, non, t'as dit que t'avais fait des blagues et que t'avais mis euh, des doublons dessus <rire> Ok, ok. Non. Pas comme ça. J'ai un assistant qui se bat à un. Mon Death il marche mieux. Est-ce que je me fais un donjon Je me fais une ville. Je vais prendre des villes. Est-ce que... Je vais gagner des cadavres en que je mets trois tours. Trois tours oh Voilà. C'est qui cette ville c'était à moi, ça, avant non bah, oui, mmh. c'était à toi. À Alors j'en C'est <rire> toujours à toi, en fait. Euh, à ce tour j'ai posé mon bateau. J'ai posé ton avis. bateau. Il a, il a quel... Euh... Et il lance 3D de déplacement. Il et est il lance 3D D, est le, de déplacement. Ah ouais. Ouais. Alors c'est parti, je me déplace avec mon bateau. Donc là, maintenant, j'ai les 3D. Et c'est un double vert et jaune. Donc ça, c'est la teuf. J'ai un parchemin, parce que j'ai du jaune. Par contre j'ai fait double verre, donc je prends une blessure, euh, un dommage sur mon navire. Il y a les vents, euh, il y a la tempête. Voilà. Au quatrième, euh, il sera explosé. Mais je peux me déplacer de trois cases. Un, deux, trois. Ça ira bien là-bas. Si tu veux <rire> De toute façon, je ne peux rien y faire. Tu ne peux pas y faire grand chose. Alors tu peux te défendre avec un dé à deux, puisque euh, il est marqué 2 sur la ville. C'est un 3, c'est raté. Et moi, je conquiers la ville parce qu'il n'y a pas de... A pas de... Voilà. Comme j'ai conquis une ville sur une île, grâce à ce magnifique bateau prison, je gagne un cadavre. Cadavre mineur. Mineur. Mais cadavre quand même. Merci. Il faut poser toute encre. Et je pose mon encre avec plaisir. Voilà. Et poser ben voilà. peut-être aussi ton... ton ah, mon écromancière, ah, bon, il, il a dû débarquer, c'est vrai. Et voilà, c'est bon C'est à moi C'est à toi. Je n'ai pas le droit de collecter les taxes tant que je ne suis pas sur une ville, c'est ça C'est ça. Il faut être sur une ville, ou terminer ton mouvement sur une ville. Si tu termines, ville ouais, te, que, que tu possèdes. Ouais, bon elles sont un peu loin. Mais bah euh... Pour l'instant, oui. Il y en a sur le Nouveau Continent aussi, hein. tu peux y aller. Oui. Euh, c'est un peu loin, mais il y en a des faciles à faire. Celles-là et... Celles sont assez faciles, donc une tour. Hein. De toute façon, il faut y aller pour gagner. Toi, hein. t'es lancé, t'enchaînes tous les monstres. Tu vas t'en faire combien <rire> un, un seul avant le Kraken, tu vas pas te faire le Kraken dans la foulée. Tu pourrais presque. C'est encore quelques zombies en plus. Euh, il, es hein. Kraken, hein. il est chaud, pas le Kraken. Hein. Il échoue pas Il faut lui mettre 4 dégâts, puis il fait 4 morts. Il faut l'avoir en une seule fois. Non ah, bah oui, oui il faut ouais, faire les 4 dégâts en un coup. Hein. Alors, un déplacement. Un déplacement, mais. Vert. Faire, ah, ça t'a pas refait. Ah oui, tout à l'heure d'ailleurs, j'ai oublié, mais je, je pouvais aussi faire attaquer ma sirène. Hein, le... Le... C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai pas eu besoin. Non. non. Maintenant, tu n'oublies pas, tu en as deux, t'as la sirène ouais. à 3 et euh, le requin à 4. Le grand rouge, c'est ça Ouais. Le grand rouge. Alors bah, tu vas où Du coup, euh, à 1... Euh... À 1, il n'y a pas grand-chose. Bah, tu peux reculer pour euh, aller sur un, un, sur un workshop ou te faire des cadavres. Ouais, mais, mais sinon, en mer, tu vas rien faire. non Je sais que je vais rien faire, mais j'avance. Bah, tu peux avancer par là aussi. en espérant avancer plus tard par là. Parce que là-bas, il y, y a vraiment de nîmes. Hein. Là, au moins, tu peux débarquer et te faire un, et te faire un objet. Oui. Mais viens là, viens là, regarde. Si tu viens ah, là, tu es plus prêt pour avancer là-bas. Et tu peux quand même débarquer, tu rembarqueras autour d'après. Allez, faisons ça. Faisons ça. T'as toujours pas de quoi invoquer ton bateau, j'imagine. Je n'ai pas les ressources disponibles. On est sur du parchemin, on a compris. J'imagine. Bah, du coup, oui. Mais... On pédale quand même un petit peu plus vite euh, avec le bateau et avec le monstre. Oui. Ouais. J'ai même des ressources limite. Euh, bon, on n'a jamais de ressources en trop. C'est hein. pas ce que je suis en train de dire. Mais <rire> je suis très très satisfait d'avoir euh, pas mal de ressources en stock. C'est agréable. C'est pas. Bof. Allez. Bof. Bof. Bof. C'est pas terrible. Mais allons. C'est à moi. Léo. C'est à moi. Je suis désolé, je vais refaire un petit rollback. Mais j'insiste sur le fait que quand on a beaucoup de cartes, il faut bien regarder tout parce qu'on oublie. Qu'est-ce qui lui arrivé Moi, j'ai gagné un combat. Et donc, quand je gagne un combat, j'ai euh, le droit de choisir une ressource de mon choix. J'ai battu ah, le, oui. le grand requin. Alors, tu voulais quoi Je voulais le. Un, un non, non, ressource grand. pas cadavre. Ah, oui, c'est vrai. Il y a une ressource. Alors, tu prends laquelle euh, Du coup, je vais prendre. Le... Qu'est-ce que je peux avoir, là ça... Je peux avoir ça, je peux avoir ça... Euh, je vais prendre un... un parchemin. Voilà. Alors ce tour, si tu veux jouer les cartes, tu veux invoquer des millions Non, des millions, non, des cartes. Probablement pas. Bah ben non, non j'ai pas de cartes. Ah, type. ça veut cartes. Voilà. Bon, bah, je vais lancer mes dés. Ah bah, vas-y. T'as toujours tes deux dés, c'est ça Oui. Alors, vert et jaune. <rire> c'est pas possible ah. <rire> J'arrive jamais pas mal. Bon, bon, ça bah, va par contre, je peux hein. me déplacer de deux. Ouais. Moi je pourrais presque aller attaquer le Serpent des Mers. Mais Alors, tu vas presque, tu vas y aller, tu vas te le faire. Ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux Qu'est-ce qu'il que fait ce Serpent des Mers Alors le Serpent des Mers ah, il a, deux, a deux points de vie. Bon, deux points de vie, c'est possible. Le, le Serpent 3 c'est pas dangereux non, non plus. T'as au moins deux zombies pour c'est normal. Le Serpent des Mers, il blesse automatiquement avec ses attaques lorsqu'il combat des minions. Donc quand il va faire, il va commencer à rire. Ah, donc il lance pas de dés, il va te faire deux morts. Il euh, va faire deux morts deux au départ lui. et ensuite il lancera ses dés. Donc il va d'abord me tuer. Ah, ah oui, mais attends, il faut que j'arrive à le tuer en une seule fois. Hein. Oui. Ouais. C'est-à-dire que si j'y arrive pas, je vais, je vais, je vais prendre deux, deux blessures à coup de sûr. Par contre, j'ai quand même bah, tous mes trucs qui vont l'attaquer. Oui, oui, tu euh, vas je, le saucer. Je pense que tu vas le saucer tranquille. Je vais y arriver puisque j'aurai quand même euh, Mais oui, t'as qu'une blessure vais, à faire. Un, deux, je vais attaquer le serpent des mers. Donc, là, ça n'a pas la peine de lancer CD à lui. Hein. Il va te blesse Il deux fois avec nous. Voilà, c'est fait. Mais, euh, pour l'instant, je, euh... je peux quand même riposter. Donc, Alors, je vais lancer. Ça. Alors, mes, mes, euh, mes zombies ont, deux, ont plus un de power. Ouais, donc, ils donc ils Deux zombies à deux. deux, zombies à deux. Ça fait une blessure. Une blessure déjà. Ouais, ça suffira. Ça suffira puisque mon harpon va rajouter et une blessure. à la fin du C'est ouais. même pas la peine de lancer les autres. Exactement. C'est facile. Donc je perds mes deux zombies. Il est ce bien ce sera... harpon. Ah Il est super. Très très bien. bien. C'est vachement bien. Mais il fait peur en hein, plus que moi j'ai pas envie d'aller te combattre parce ah, que je vais perdre mon monstre. C'est ça. Puis là ça t'en fait un troisième Ça m'en fait un troisième. Bon, je me troisième. pousse un peu, je te laisse de la place. Ça m'en fait un troisième. Je vois que. Ça m'en fait un troisième et cette fois-ci. Ah bah non, il faut que je retourne. Ah, oui, c'est y a une menace. Cette fois-ci, c'est du jaune. <rire> <Voilà>. <rire> sur du jaune, tu des Voilà. Sur du jaune, tu auras des, des euh, cadavres majeurs. Ouais. Est-ce que Léo va tenter le Kraken À un moment donné, euh, il va fatalement tenter le Kraken. Il te reste combien de, de, de à placer Cinq ouais. Dieu. Faut se, dépêcher. Ah, faut, faut, se se non, faut se dépêcher, faut se dépêcher, faut se dépêcher. Bon, alors, on a pris, il faut des villes, il faut des trucs. Je vais invoquer un chevalier de sang. Euh, parce qu'il faut du monde pour taper là. Euh, ouais, chevalier de l'enfer plutôt. Chevalier de l'enfer, ouais. Chevalier de l'enfer. Ce chevalier de l'enfer, il est avec moi maintenant. J'embarque et je me déplace à 3D. Donnez-moi des trucs. Alors un noir, un rouge et euh, pas de couleur, donc ça fait que deux cases. Je peux pas aller attaquer une ville routière. Euh, Est-ce que je peux me faire le bon sommeil Non. Plus Alors qu'est-ce que je fais Je fais un sort Ouais, je je, venir je que c'est la meilleure solution. Je peux... Toi, tu toujours pas ton bateau Je euh... prends enchaîné sur la Mais ville. Non, je prends Voyons voir ce que tu m'as réservé comme surprise. Ah bah ça va, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Ouais, je vais prendre ce deuxième... Non, je peux pas le jouer. Je, je le prends, je vais le jouer tout à l'heure. <rire> Vous l'avez pas vu. Oh, je ne pas vu. Oui. Voilà, ah, à moi... Alors, je... est-ce que je peux poser un truc Oui, non, croyable. Ouais, ouais. Alors, je posais déjà ce sort-là. À toi aussi, tu aimes les rayons de la mort Ouais, c'est pas mal. Mmh. Je vais aussi poser un autre item, mis dans cette petite Le calice de sang. Après un combat, il me donne euh, un icor et une eau ténébreuse. Pour chaque. Euh, comment s'appelle Chaque blessure que mon nécromancier a infligée. pour chaque combat. Pour chaque blessure que ton nécromancier inflige Je gagne. Euh, un icorre ou une autre ténébreuse. Ok, pas mal. Avec le Deathbolt, c'est ton autre romancier qui a des dégâts. C'est lui qui le lance, le sort. Ok. Et eh ben cool. Cool. Et maintenant, je vais me déplacer. Bah oui, t'embarques. J'embarque. Tu vas pas rester sur cette petite île, là. Non. Mais beaucoup trop petite. Beaucoup trop petite pour toi. T'as toujours pas de bateau. <rire> toujours pas de <rire> oh, là. oh là là là là là là Encore un... un <rire> bon, bah je reviens là. <rire> Et tu vas re, euh, faire un tour à la bibliothèque. Ah, ah oui. oui. Alors 5 cartes. Ah, à 5 cartes, tu vas finir par arriver niveau 3 assez facilement normalement, ça devrait marcher. Ah oui, oui. Et comme j'ai deux items, est-ce que j'en remets un, d'ailleurs Eh mais je suis parti avec ma... Et j'ai débarqué avec mon encre. Quoi Est-ce Comme j'ai deux items... Alors il faut qu'ils soient de la même couleur. Qu'ils soient de la même couleur, c'est bien ça. Les items, ça marche pareil, il faut qu'ils soient de la même couleur pour que tu puisses progresser dans la maîtrise des items dans les niveaux et replacer des encres. Voilà, comme ça. C'est bon C'est tout. C'est à moi. Euh, bah, je vais lancer mes deux dés. Je peux pas invoquer, hein, non, je trop de... euh, oui, Non, tu peux pas. Et c'est un double rouge. Alors ah. tu prends des blessures, mais on s'en fiche. Et tu gagnes un petit euh, laser port. C'est bien ça. Justement, tu n'avais pas de, de quoi invoquer. Ouais. Mais là, je... c'est trop tard. C'est trop tard. Hum? Ça sera pour le. Non, le tu te déplaces de deux cases. Tu peux me déplacer de deux cases. Non, on va le tu peux aller voir le Kraken, Tu peux aller te faire ce non, jeton. Non, Je ne peux pas aller voir le Kraken. Tu peux te faire ce jeton. Non, je ne peux pas aller là. Je suis là, un, deux. Si ça marche, Ah bah si, ouais. c'est une zone de terre, donc euh, les ah zones bah de terre oui. pure, tu peux y accéder depuis toutes les ouais. zones de mer adjacentes. Tu peux aller là aussi, là Ouais, non. Euh, tu pas bah contre, ouais. non. non, je Par <rire> <mis> les... <rire> contre, la grosse ville, Bon, On Il est bien équipé, hein. Bah, il est équipé. Je vais aller là et je débarque sur le Hall of Kings. Ok. Le... Donc, tu prends le jeton Hall uh, of Kings. Le palais des rois. Donc, dorénavant, quand tu vas dans les donjons. Tu le prends ouais, ouais. il est à toi. Tu le choix. Dorénavant, quand tu vas dans les donjons, tu as le choix entre deux cartes. Normalement, c'est sec. Là, t as, t as du choix, ça va ah, faire toute la différence, bah, je faire, et c'est maintenant, puisque c'est aussi un donjon Sur c'est bonne chance. Alors là, ouais. mes monstres marins n'y sont pas, se suppose par contre, mais... Les, mais les monstres a... marins ils sont en permanence avec, dans la même classe que ton bateau. D'accord. Par contre, mes, mes, mes apprentis le sont. Ah, tes apprentis descendent avec toi, oui, et ça c'est ultra pourrère... Donc, euh, je rencontre so euh, <rire> soit un troll, soit un chef troll. Bon, ah bah, tu ah. <rire> <rire> bah, prends lequel Ça se trouve, le chef troll, il est mieux, parce qu'il rapporte plus de ressources, tu peux te le faire ou pas Oui, il va te faire deux pertes, bon. Ah oui est-ce que tu veux perdre des assistants en fait C'est la question. Combien tu es prêt à bah, perdre des Si c'est le troll, le troll. Si j'ai un sort en jeu, le troll ne fait pas d'attaque. J'ai un sort en jeu. Un ah, donc t'es safe. Donc es il ne peut pas m'attaquer. T'es es safe. Tu es sûr de ne pas perdre Je suis sûr de pas perdre. Alors sinon l'autre, il me rapporte 3 ressources au lieu de 2. Ouais. Est-ce que euh, le joueur veut la changer Non, je pense que ça. Non, fait je un, un la petit troll simple. F... Voilà. Ouais. Donc celui-là, tu le mets euh, en dessous ouais, Dégage Et donc je vais combattre le troll dans ce... dans ce, dans ce C'est enfin. parti Donc euh, il faut que je le tue, c'est ça Bah oui Il faut t'attaque pas vu que t'as un sort D'accord et, euh, et toi, il faut que tu le tues pour qu'il fasse euh, une touche Ah, mais attends Quoi Même l'autre, je... avec mon sort de weekend, end Je pouvais lui faire diminuer une attaque de 2 Faut payer, et... hein. Faudrait payer, mais je... c'est bon, je... Je... je peux Bon, est-ce que c'est vraiment... Non c'est pas, pas la peine. Là il faut que j'arrive à, à, à lui faire touches. Ouais. Donc tous mes. Ah mais non, j'ai pas tes T'as ton écromancien et tes assistants. C'est tout. Bah c'est déjà bien. Et tes sorts. Et tes sorts et tes objets, mais bon, les objets euh, là, ils servent pas. Le, le, le mythique carpon il sert pas, il sert que contre les créatures marines Le misfog il sert à rien de plus. Le weekend, tu pourrais affaiblir, mais il attaque déjà pas, ça sert à rien. Donc tes sorts ils servent à rien. Et, si ils ont servi à ce que le troll il attaque pas. Mais t'as que, en dé de combat, t'as que tes assistants et ton nécromancien. Mais ça va aller avec t'as combien ben, un mon DAD, ils sont à 2, 1, 1, 1. C'est nul. Donc, je vais lancer mon, mon, mon... mon Nécromancien. Vas-y, à 2. Non, raté. Et 3D 1 pour les assistants. Allez, les, les apprentis Allez, montrez-nous ce que vous ah, avez non. appris. Ils n'ont rien appris. Mais par contre, j'ai... Pas, pas bien de tes apprentis. Ils n'ont rien appris. <rire> Il n'y a pas un qui fait la différence. Euh, okay. Allez, ouais. au revoir le troll. Donc, euh, euh, tu euh, es euh, ici. Ouais et tu n'as pas pensé de marquer but. De je pas reste pas... ici ou je reviens où j'étais Non, non t'es là, t'es là. T'as juste que t'as pas pensé de marquer domino. Ah. Ok. Alors moi, je vais monter dans mon bateau. Je... Euh, Est-ce que j'ai des cartes à jouer Oui. Tout à l'heure, j'ai chopé un petit sort que je joue immédiatement. C'est mon deuxième rayon de la mort. C'est mon, sixième... mon sixième sort. Hein. Mon deuxième rayon de la mort. Il me faut plus grand-chose pour atteindre le nirvana du sort et le troisième niveau. Et on va aller se faire cette ville. Donc j'embarque ici, faut pas que je fasse euh, trois fois euh, le dé qui J'ai quoi J'ai noir, rouge et blanc. Bon, ça suffira, il me fallait juste un. Donc je viens ici, c'est 2D à 4. Ah non, je vais faire un zombie avant d'y aller, hein, parce qu'il y, y a du monde. 2D à 4, c'est toi mon émesis, Léo. 2D à 4 pour cette, euh, cette ville, à laquelle je devrais infliger ensuite 3 dégâts. Alors, ah. un dé qui touche, et l'autre... Pas deux, pas deux. Oh, deux morts. Bon, je vais avoir deux morts. Ok. <rire> je vais commencer par un rayon de la mort gratuit qui me permet de lancer euh, une attaque... Euh, deux attaques de pouvoir 3. Parce que mon rayon de la mort, il est gratuit, parce que j'ai un assistant, le Dark Wizard. Donc, deux rayons de la mort à 3, Il y en a un qui touche. J'ai déjà fait une touche. Ensuite, j'ai mon... Mon Nécromancien qui attaque à deux. Qui rate. mon monstre marin attaque car c'est une île et sur les îles ils combattent ça c'est pas une île parce qu'il y a pas de l'eau autour tu vois la différence entre la case d'île et la case de terre ça par exemple c'est une île ou pas ça c'est ouais. une case de terre ça, ça. c'est une, une île parce qu'il y a de l'eau autour ah, ouais, c est c est tout... euh, donc euh, mon monstre marin euh, attaque le crabe bim c'est ma deuxième touche et il faut que j'en fasse une troisième si je veux m'en sortir et je vais prendre deux morts ça m'embête bah, je vais faire attaquer le, les, le Blood Knight, déjà, euh, le Hell Knight. Alors, il attaque à, à première lieu à deux. 2 Les zombies, 2 da à Il faut encore que je produise une touche, donc je vais sacrifier un zombie pour faire cette troisième touche. Et je dois avoir deux morts à la fin. Et ce sera euh, tant pis, le Hell Knight euh, et l'autre zombie. Mais ça m'a permis de conquérir cette ville. Comme j'ai conquis une ville qui se trouve sur une île, Grâce à mon super bateau, je gagne un petit euh, cadavre, un cadavre mineur. S'il te plaît, merci. Et ce euh, sera tout pour aujourd'hui. à toi Sébrine. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Bon alors je vais invoquer euh, du coup mon euh, sort euh, niveau 2. Ah, Miss Walt niveau 2. Voilà. Ça va marcher dans les brumes. Oui, bon, T'as pas l'assistant la, qui fait que ce sort est gratuit Non. Ah bah par contre, t'as as plein de bouteilles, donc tu pourrais le faire un peu quand tu veux. Oui. Hum. Euh, je veux aussi créer un, petit, euh, un fantôme. petit fantôme. Pas si petit que ça. Non, mais... On n'a pas encore vu de zombies. De dragons squelettes. On a vu plein des zombies, on a vu un, un chevalier des, des enfers. vu des fantômes. Bientôt, je, je sens bientôt on va avoir des dragons squelettes. Je vais <rire> me déplacer avec encore mon radeau. Moi j'aurais fait toute la partie en radeau. C'est vrai <rire> C'est vrai. Alors du verre Du vert. Du vert Oui du, du vert. Vert. vert Yes. Donc tu oui, gagnes une fiole. Voilà. Enfin, de l'eau ténébreuse. De l'eau ténébreuse, et tu peux faire deux cases. Alors je peux aller dans le donjon. Tu peux aller euh, là pour débarquer là aussi, hein. c'est pas mal. Là aussi. Ça fait des objets de qualité, ça te permettra de monter de niveau plus facilement euh, avec les objets. Je peux aussi aller attaquer. Ah euh... tu peux te faire la, la baleine si tu penses que tu peux te la faire, vas-y. Hein. Je J'ai pas regardé le ton Je pense pas. Non. Honnêtement que ça va être compliqué. T'as quoi comme patate T'as un assistant à deux D. Un assistant à 2D à deux. 2, un nécromancien un à 3. Et un fantôme à 3. Et un monstre marin. T'as a a un monstre marin ton, ton monstre marin Il a t'aimes. Un monstre marin à 3 aussi. Ah, c'est faisable. C'est faisable. Oui. Ah non, il faut faire 3 touches pour ça. Faire 3 choix. touches, j'ai 4... C'est le chat, ça va être chaud. Lui, lui là, là, tu pourrais oui. plus te le faire, ouais. C'est quoi sa capacité, d'ailleurs, euh, à lui Le ah, seigneur des la mer, c'est le... Des des, des, des verres, il s'appelle comment le roi, le roi des de oeufs. Oeuf. Le roi de l'océan. Le roi de l'océan. Ouais. Les attaques de pouvoir 1 et 2 ratent automatiquement contre lui. Ah oui, c'est pas super. <rire> T'as des attaques à 1 et 2. Bah, bah j'en ai juste l'apprenti. Et, euh, et c'est tout ah, Mais t'en as pas oh, ça en fait ouais. Ah, ouais. Et avec deux points de vie, c'est peut-être le mieux. Hein. Sinon j'utilise mon pouvoir de. Euh, mon spell. Ouais. Et comme ça je me déplace de deux cases supplémentaires. Donc tu je préfères 4 vais... cases Et tu voudrais aller où avec 4 cases Bonne question. Ah oui, ok. est bien fait de la poser. Ouais. Mmh. <rire> Oui, parce ah, que faut lui ça. faire deux. Il ouais. faut marquer. Euh... Ouais. Ouais. Pour arriver là pour avoir des ressources. Mais lui, il est peut-être. Est est peut peut-être faisable. Parce que combien. combien il... tu... tu as quoi comme. Tu as ton monstre qui fait combien non, qui 3. Fait... 3. 3. Il a un fantôme, elle a un fantôme à 3 et son écromancien à 3. 3. Et elle n'aura euh, pas l'apprenti la à la... de pas. Mais elle a surtout pas de, sou... de soutien. Le rayon de la mort, elle peut pas ouais. le faire. Elle n'a pas de, de parchemin. Ouais. Ouais, ouais, C'est chaud. C'est peut-être un peu chaud pour l'instant. On va bah essayer de te euh... choper un objet ou peut-être des donjons. un hein, donjon Ouais, voilà, un donjon, t'as un apprenti à donner, c'est pas si mal. Ouais, Allez, ça. donjon. Allez. Alors par contre, c'est sec, hein, c'est une, une carte. Ouais, c'est ça. C'est Léo qui a le All of oui. Things. Alors t'as quoi Une porte scellée. Ah Tu l'ouvres bah, ah, non, non, non, juste, ah. euh, c'est raté. Ah, Top, il ah, a personne Voilà, c'est pour ça que c'est ah, pas mal okay. de pouvoir de en piocher deux. C'était bien, hein Ah, c'était bien Excellent Je l'avais jamais vu, c'était très très bien. T'arrives au donjon, on va dans le donjon. Hey, entre, entre mon vaisseau et mon navire, je ne peux pas avancer. C'est à moi, je vais invoquer un zombie. Ouais, j'ai de la chance cette partie. Entre mon navire qui ne veut pas avancer et... Ah mais ça va tourner, et ça, va tourner. Elle, non, ça oui. va tourner. Ça va tourner. A toutes les parties, j'ai vu des retournements de situation incroyables. Je vais revenir dans mon bateau. Pour la mer Oui, euh... Double rouge, donc t'as droit de nouveau à un petit cadavre. Et on peut me déplacer de deux. faire ça et puis je vais venir là. C'est là Donc tu prends aussi ce jeton là. Ouais. Et maintenant donc quand tu vas chercher des objets dans les ateliers, c'est cinq cartes. Et donc tu peux je en vais en faire, une faire tout de suite. Ouais. C'est dans les ateliers là je C'est cela, c'est Et donc pour avoir un, un sort de niveau 2 il faudrait que j'ai. Euh, ah, tu n'auras pas de sort là dedans. Euh, euh, euh, tu de non, non, pas un un objet de niveau 2 ouais, Il faudrait un jaune. Il faudrait un, un deuxième jaune. Et là comme j'en sur plus, tu as bien d'avoir voir sur jurement. Il m'en faut un en, en os, hein, c'est ça bah, Si tu veux monter os, ouais. Bah, c'est le seul objet que j'ai. Ouais. Hop. Ah, puis je vais vous mettre... Ça, c'est bien. Euh, les, les, euh, les objets, on les paye une fois et après, c'est fini. Hein. Tu les payes une fois pour <rire> les mettre en jeu et après, ils ont un effet euh, plus ou moins permanent. Oh bah C'est fini pour moi, je, je, je okay. choisis. Euh... Euh, moi je vais rester sur place, je vais collecter les taxes. Comme je collecte les taxes dans une euh, zone d'île, dans une ville d'île, avec mon super euh, prison bateau de prison, je vais prendre un petit cadavre supplémentaire. Donc je vais prendre deux icores, un grand cadavre et un petit cadavre. Ah oui, d'abord je vais faire un zombie. N'oubliez pas de faire des zombies je quand on peut. C'est tellement bien, ça se lance très facilement le, le zombie. C'est mon sport favori, le lancer de zombie. Explosif. Et les rayons de la mort. On ouais, est bon Ouais. Bon, bah comme le donjon c'était pas une réussite, euh, bah, je m'en vais. Non <rire> pas bah, moi, donc... Euh... Bah t'as pas le choix, surtout. Enfin, disons que oui, t'es obligé oui. de bouger. Donc tu montes dans ton vois, bateau. Ok, je vais relancer deux dés. Ouais. Double vert Non, non c'est double Pourquoi noir. Oh, dommage. Bon, double, tu prends pas de dégâts déjà, c'est bien, t'as un radeau. Ouais, bon, allez, on va aller là. Un, deux, ouais. Tu vois être là. What 4 dégâts faut que tu mmh. fasses ah oui d'accord oh, très bien très, très bien juste très bien. entre très bien voilà vas-y pour avoir deux petits deux cadavres. petits cadavres ça c'est bah. bien enfin, enfin enfin des ressources des ressources comme tu veux oui comme je veux. Léo, c'est à toi c'est à moi bon là je vais je vais tout de suite jouer euh, ma, ma, ma couronne de, de la conquête qui est un, ouais. un autre objet d'os qui me fait... Lorsque je collecte des taxes, je prends automatiquement un parchemin. Ouais. Et si okay. j'avais trois objets d'os, donc j'en ai deux, là. Euh, je prendrais également un icor e et un greater corps. Donc si j'en ai okay. encore un troisième, euh, ça peut être très bien. Donc ça, je vais le payer. Et donc je peux placer... C'est mon deuxième objet d'os. Je, je peux le mettre. Hein. Mm -hmm. euh, et là, c'est peut-être trop chaud pour aller prendre le, le Kraken. Il hein, il faut lui faire 4, 4 de dégâts. C'est oui. vrai que j'ai des monstres qui peuvent lui faire des dégâts. 4 de dégâts et il a 4 D 4 dés à 6. Hein. 6. Ouais. Il est trop fort. Je, je pense que c'est risqué. Mais je vais lancer mes dés. Je reviens, je remonte, je lance mes dés. Donc 2. Oui. Vert et rouge. Alors pas encore un petit cadavre. Voilà. Euh, J'avais fait mon zombie Apparemment non. Donc je fais un zombie pour tout à, avec celui-là et puis j'en ai un autre. que voilà, j'ai deux zombies. Et tu peux te déplacer de deux cases. Je peux me déplacer de deux cases. Ah zut, tu peux pas le aller... Kraken. Euh... Le Kraken. Oh, le Kraken. Allez, le Kraken. Allez, le Kraken. Tu peux pas aller... Euh... Ouais, je, tu aller je peux aller là Je vais faire dans le donjon. Hein euh, ouais, ouais, tu peux mais... aller où Non, mais la porte est scellée, on a dit là-bas. Oui, <rire> <rire> mais pas avec moi. Non, c'est vrai que toi, elle s'ouvre plus facilement. Moi, j'en ai deux, donc j'en pioche. Voilà, pas. deux. Oh là, il y avait un piège, un pit ouais. trap, et il y a un bone lever. Donc ça, je pense que c'est... Oh, le... les deux sont pas bien. Si je lance un dé, s'il est égal, euh, est inférieur ou égal à la puissance de mon nécromancien, il meurt. Si j'ai pas de mon apprenti, il meurt. Si je n'ai pas d'apprenti, c'est mon nécromancien qui meurt. D'accord, donc tu vas Inférieur tactique... ou égal Ouais, donc il y a peu de chance. <coughs> Mais après, après bah, du coup, je réussis si, si, si je le fais. Et l'autre, c'est un... C'est dangereux, l'autre. Le, un levier, c'est bizarre, t'as pas envie de tirer sur le levier, mais... Je peux tirer sur le levier, sinon ma, ma, ma quête échoue. <rire> en fait, si je tire sur, sur le le levier, levier. je tire sur le levier, je lance un dé sur un ou deux. Mon écromancien meurt, sinon je prends une nouvelle carte. Ah. Bon, c'est pas terrible, peut-être que celui-ci c'est mieux mais en fait. Finalement, <rire> finalement si... apprenti tire le levier. <rire> c est, c est ça. Regarde, tire le levier. Oui, évidemment, tu vas pas faire mmh. mourir ton écran tiens. Donc je vais en prendre ça apprenti. Donc celui-là tu le mets en dessous. Ouais. Bon, de toute façon, ils vont tous en dessous. Il y a une défausse. Ce... Donc là, il y a un piège. Et c'est mon apprenti qui va y aller. Et ça va être mon excavateur. Donc voilà. Alors, euh, c'est toi le Nemesis. Voilà. Si tu fais un ou moins, mon, mon, mon, oh, mon apprenti meurt. Ce sera l'excavateur. Mais j'ai fait Oh, un. mais c'est pas possible. Bon, il meurt. Bon. J'ai perdu un apprenti. J'ai perdu un apprenti, mais oui. j'ai réussi quand même. Cette... J'ai eu ce donjon. T'as eu ce donjon Bon, c'était plus facile. C'est je... surtout que t'es tout près de la victoire quoi. Ah, c'était plus facile bon. que pour moi. Hein. Moi je vais invoquer. C'est bon je peux y aller. Oui tu peux Je vais invoquer un dragon. Ah bah voilà, ah, ah, bon. oui, ah, oui. est-ce que tu t'envoles et... Non, mais je pourrais. Je vais reprendre un tour euh, à récolter des ressources. Donc je vais regagner un gros crâne, deux icores et un petit euh, un, un cadavre mineur. Et un cadavre mineur, on est bon. Et euh, j'ai fini mon tour. Alors ah, j'ai fait un zombie aussi euh, sur la route, parce qu'il faut faire des... Ah non j'ai fait un dragon, j'ai pas fait un zombie J'ai fait un dragon, encore mieux Ah non euh, Du coup je peux toujours pas euh, utiliser mes cartes Je vais faire un zombie oh, On va créer un petit zombie Bah je vais me déplacer mais je peux me déplacer que de 1 sur terre Euh ouais ah, Quoi que, avec ça Voilà Avec ça je peux mmh. Bah je vais dépenser euh, une fiole Donc tu peux te déplacer jusqu'à 3 quand même Et je vais aller Eh ça. oui, évidemment Voilà, donc euh, une ville qui m'attaque à 3 un Alors, déco. 3, c'est moi le Némésis. Et bim, tu prends rien. Oui. Par contre, il faut lui faire, faut lui dégâts, faire un peu de dégâts. Sinon, tu ne peux pas la, la conquérir. C'est hein. oui. oui. bon, ça devrait aller. J'ai mon écho. Ah, mais attends, là, elle t'attaquait peut-être même pas. T'as un, un fantôme. Les fantômes, ils attaquent avant. Oui, vous allez voir. Alors, photo. fais le fantôme. 3, voilà. rien, rien qu'au fantôme, c'est bon. Ils ont peur, les gens, ils s'enfuient. Hop, il a plus personne. Voilà. Hop, c'est à toi. C'est à moi. En C'est donc à moi. Ouais. Bien, ben, je vais remonter dans mon bateau. Je vais lancer 2D. Ça sent la fin. Non, tout ça sonne la fin. Quand même... double, ah, jaune. double jaune. Jaune. Donc ah, un gros, crâne. Un gros crâne. Ah oui. Avant je. Je, je voulais, voulais faire un zombie, je voulais faire un zombie. Tiens, je vais un peu vite. Voilà. Donc j'ai trois zombies maintenant. Mm -hmm. Ah, Ça vaut peut-être le coup d'aller sur le cachalot. Hein. Donc gros crâne et, et tu te déplaces de deux cases. Attends parce que si tu n'arrives pas à le battre, mmh. qui va, qui va réussir sera... à le battre Ce sera ta cible prioritaire. Euh... Il Il faut lui infliger pas... trois dégâts, je pense que je vais. Y je pense que tu vas y arriver aussi. J'y vais. Je vais attaquer le gros cachal. Mm -hmm. Alors, son problème au Craig c'est quoi son, Il attaque à 3D, bah... il il a, il a 3 points de vie Il a 2, 2D à 5. 2D déjà. À 5, déjà, ok, déjà. il dit bonjour. Voilà. Il a 3 points de vie. Si je le tue, je peux aller chercher le, le deck pour avoir la, la jambe en bois. Tu pourras, tu pourras pas. Et s'il y en a qu'une qu bah, Tu vérifieras, mais je pense qu'il y en a qu'une. Tu vérifieras. Il y en a qu'une Et sinon, si tu le tues pas après, si je ne peux pas tue attaquer d'autres mons. monstres des mers ouais. tant que lui n'est pas mort. Ce bon, pas forcément à moi de le tuer, mais. Ah non, mais tu, va, va. tu vas le tuer, on te fait le Je pense bien, que aussi. je vais le tuer. Alors 2DA5, tu vas perdre prends... Attends, attends, Attends, attends, attends. Parce que je peux jouer un, un truc pour lui. Euh, ah, tu un... veux l'affaiblir Oh, c'est peut-être pas là-dessus que ça se joue. Ça ferait qu'il perdrait je deux pouvoirs. Tu vas perdre un zombie en moins, potentiellement. Parce que 2 à 5 tu vas prendre deux zombies. Je vais perdre deux zombies. En gros, en faisant un week-end, tu vas perdre peut-être qu'un zombie. Peut-être qu'un zombie. Ouais, allez, je vais le faire. Si tu le fais, il est affaibli. Donc il le tape à 3. Ouais. Et il le tape à moins combien moins, 3, un, moins 2. Moins 2, donc à 3. Un 3, 1 3, donc il y en a un, c'est un 3, et il voilà. a un, un 3. 3, c'est sur un dé. Il hein. okay. faut voilà. lancer qu'un seul. Non, un dé à 3, non, un, un dé à 5. On lance un, déjà. Un, un à 3, 3 ou un 5 Un, 3. un, un 3. à 3. Un à 3. On raté. Bien joué, ça a bien marché. Et un 5. Et c'est un 2, donc là, tu auras un mort. Je peux vraiment te un mort. À toi, on voit la sauce. Bien Alors mes zombies, ouais, ils, sont ils sont trois. Ont, ils, sont ils, trois ont deux et ils ont deux de papas. Je les ai c'est trois. Trois zombies, et eh ben ouais. ça fait déjà deux touches. Il en reste une. Euh, non, ouais. mais, il a mais. Pas avec, la peine de faire les bon bon, ouais. bon. Tu l'as harponné à la fin du tour. Bien joué. Voilà. Et ça y est, t'as toutes les couleurs, la famille. Ah non, il te manque le kraken. Il me manque le kraken. Mais c'est bientôt. Bon, <rire> <poser>, <rire> <rire> trop cool, hein. Ah ouais, ouais, ouais c'est trop Là, cool. Là, c'est bien. Là, j'ai une belle petite armée de. Ah oui, il faut que je le retourne. il est, il est. Il est vert. Ah il est ignoble. Il est moche. Il est très moche. <rire> Et donc lui sur du verre il me donne du. Ah, oh, bah là maintenant. Euh... Au cas où tu pas assez de, de squelettes. Non. Voilà. De zombies, ça va être bon. Là c'est. Ok, bah moi j'embarque. Ah bah j'étais sur l'île, pardon. J'embarque Je... pour le pour Ça y est, c'est parti. Euh, vogue sur les flots, vogue sur les flots. Est-ce que j'ai des. Oui j'ai des choses à faire. Je peux pas invoquer un dragon. J'aurais bien aimé invoquer un deuxième dragon. Je vais invoquer un... un zombie. Je me déplace. J'ai donc 3D. Ce sera rouge, jaune et vert. Jaune, c'est bien. Jaune, c'est bien, ça me fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un parchemin. Est-ce que je pourrais avoir un parchemin, s'il vous plaît Merci. Hmm. C'est ce qu'il me manquait pour me faire ce deuxième euh, euh, dragon. Alors, je peux bouger de 3. 1, 2, 3, et je peux débarquer sur cette euh, chose qui n'est pas une île car elle n'est pas entourée d'eau, mais c'est quand même une ville, et ça me rapproche euh, de, euh, du continent. Parce Il va bien falloir y aller. 1, 2, 3, on débarque. Et euh, ben je peux combattre. Tu me lances 3D à 1, s'il te plaît Oui, Petite ville comme ça, sympathique. Non. Merci. Il faut que je lui fasse un dégât. Ça devrait aller. J'ai deux zombies à 1 qui ratent. J'ai un apprenti à 1 qui rate. J'ai un dragon squelette à 4. C'est un effort. Voilà, bon. Au dragon squelette, on s'est fait cette. C'est le dragon ville. squelette qui a. Ouais. Ce n'est pas une île, donc je n'ai pas le cadavre bonus. Oh, c'est pas si mal C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ah bon Ouais. Est-ce qu'on a le droit de passer oui. par cette case-là et de continuer, ou est-ce que le fait d'arriver là, on est obligé de s'arrêter euh, comment ça Tu vois, là, est-ce que ça, c'est une case C'est une ce case que, cas que cas je mieux, peux faire. Un, deux, deux trois, ouais, tout à fait. Je, je ouais, peux ouais, passer ouais, par là, ouais. je suis pas obligé de m'arrêter parce que c'est... Non non, non, non, non, non. non. D'accord. Non, Tu dois t'arrêter quand il y a euh, des pièces de jeu de, de la couleur à autre joueur. Donc, un dominion ou euh, son bateau ou son bateau D'accord. Ou des villes ou des monstres. Okay. Donc, il y a vraiment quelque chose de, de solide. Et je vais récolter les taxes. Tu, tu récoltes les taxes Récolter la taxe. Alors, ouais, ça, un petit de... la taxe Une fiole. Une fiole. Une fiole en plus. Parce que Parce que mon item. Il te dit quoi ton item Il s'appelle comment euh, La couronne spectrale. Ah. À chaque fois que je collecte les taxes, je prends. Une, une bouteille en plus. Très bien. Donc deux bouteilles téné d'eau euh, ténébreuse et, et un petit cadavre. petit cadavre. Ok, ok, oh, ouais. oh, bon, ça va bien. Et tu t'as toujours pas de bateau. J'ai toujours pas de bateau <rire> <rire> Ok, bon bah à toi Léo. Bien. Bon. T'as prévu euh, euh, un gros coup. Non, pas, pas tout de suite. Pas, pas encore. Comment Je suis sur mon bateau. reste deux ans à poser et t'as pas coup. un gros coup de prévu, tu me surprends. Le problème, c'est que j'ai des, des monstres marins, mais sinon, j'ai pas grand-chose. J'ai trois zombies, quoi, c'est tout. Je suis pas super fort. Ah mais t'as des monstres marins, quoi. Oui, mais ils peuvent... Ça ne marche que sur quoi que ce qu mer, Alors, marins. le problème, c'est que si tu perds les monstres marins, tu perds aussi les et marins oui. d'Oménien. Hein, ah, tu vois, est à le hein. Et les monstres marins, je peux pas les utiliser, même sur les, les, les, les villes côtières. Il faut que euh, ce soit sur les îles. Exactement, il faut que ce soit sur les îles. Donc, il euh, y a que celle-ci, et celle-ci... C'est 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une ville à 5 points de vie, 5 tours, elle lance 5 dés à 5, tu vois, donc elle, euh, elle, non, mais elle, elle, elle est 5, forte, elle est forte. Mais... il faut l'avoir en une seule fois, Bien sûr. donc euh, même avec mes monstres, je pense que j'y arrive pas. Bah, il faut au moins un tour pour te renforcer et prendre un encore minimum. un peu de... Une... Alors je vais, danser, je vais prendre Alors, prends deux tes deux dés. dés, et on va voir où, vers où je peux aller. Donc tu as fait noir et bleu. Non, le noir, c'est pas de chance. Non, il pas le là. Bleu, le bleu, c'est euh, le ténébreuse, hein. droit de deux ah, J'ai droit de deux cases, je vais faire 1, 2. Et comme je termine sur une case d'eau, je vais pouvoir lancer un dé. Ok, donc tu débarques pas. Tu vas pas sur euh, le workshop pour prendre un objet ou je sais ah, pas. Ah oui, c'est vrai, je pourrais. Mais euh, tu termineras pas euh, sur de l'eau, euh, ton mouvement sur de l'eau. si, pas de si ça terminera sur de l'eau, non Bah non, ton, ton mouvement est terminé quand, quand tu as ah, débarqué. Ah d'accord, ok. Euh, et là, c'est quoi C'est des objets Ouais. Si t'as un troisième jaune, euh, ça te fait le niveau 3, hein Ça te fait le, le 2 millions qui te manquait hein Après, t'as plus qu'une pauvre ville à te faire. Normalement, c'est faisable. Après, et les là, objets là, euh... Faut les payer, les objets. Là, les objets, j'en pioche 5, 5. Hein Ouais, ouais, ouais. Bon, je, vais, je vais débarquer. Tu tentes je vais tenter. Je vais débarquer, t t je vais prendre 5 objets. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si j'avais un autre dos, ah, bah, non. eh bien non. Non. non j'ai pas d'os. Ah, c'est difficile d'avoir un niveau 3, hein. Euh, ouais. Même en sort, euh, c'est chaud, quoi. Tu y es bientôt, toi, non Ah, ben non, il faudrait que tu ailles chercher un sort. Ouais. Ouais, si tu y allais, je pense que ça passerait. Il y en a 6 de chaque. Là, j'en vois 2 là, 1 là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. 6, 11, 12, 13. Il en reste 3 dans les 13 cartes, quand on prend 5, c'est quasiment la moitié, si fais ça faisait. Normalement, ça passe. Sinon, je prendrais d'autres... Ouais, mais le, le but c'est quand même d'arriver à placer le troisième dominion pour euh, se rapprocher de la victoire. Là, moi j'ai pris six sorts, je suis que niveau 2. Mais bon, je peux faire tous les sorts du jeu, hein. je peux me déplacer plus vite, je peux faire que les ennemis attaquent moins fort, je peux leur jeter des zombies dans les dents, je peux leur faire des rayons de la mort... C'est donc... polyvalent. Polyvalent. Après t'es un prodige hein. Exactement, merci, je suis content que tu me le rappelles. <rire> je suis un prodige. On va falloir que je fasse des miracles. <rire> T'en es où, toi T'as choisi ton objet Non, pas encore, non. Ouais, c'est bon, j'ai choisi mon objet. Hop. Voilà. C'est à qui, c'est à toi C'est à moi. Alors, j'invoque mon bateau pour qu'il vienne ici. Oui J'embarque... Non, je... J'invoque je... un dragon, squelette. Bim Alors, attention, la tour de magie. Je vais prendre... Cette carte du maître de l'académie, parce que deux rayons de la mort, un assistant, deux dragons squelettes et un crabe... Ça fait six. Ça fait six Oula Donc, je place mes deux marqueurs sur cette académie. Toi, ça y est, tu as ton académie aussi Moi aussi, oui, là, je la, suis la, maître la, la. de l'académie. Ah, je suis en retard, hein. Oui, tu es en retard, mais lui, il est, il est comme moi, pratiquement, presque. De, de près. Et donc, l'effet de cette académie, c'est que mon nécromancien et mes apprentis ont tous plus de deux power. Oh, pour toi ça aurait été ultime. Tes trois apprentis ils avaient tous les deux plus de power. Oh là là. Oh là là Oh là là. Ça aurait été. Euh, donc est-ce que je me déplace avec le bateau Je vais je vais me déplacer avec le bateau. Je monte dans mon bateau et je me déplace. Ah, oui. oui. Oui Alors vert jaune et noir. Alors j'ai un parchemin s'il vous plaît et je peux me déplacer de trois cases. J'ai pas fait de double. Hein. Je n'ai fait que un seul dénouement. J'ai pas eu à le réparer ou à le réinvoquer euh, J'ai Fais mon dragon, squelette et... je pourrais aller sur l'île pour la poutrer et ça me fait un dominion. Et il m'en resterait plus que 3 à mettre. 3 ça fait longtemps. Dans tous les cas c'est très très c'est très dur. C'est très très dur. On, on va se faire ça. Euh... Mais toi tu vas gagner bientôt, c'est ça qui m'embête. Hein. Faut que je me dépêche, mais euh, j'aurais beau me dépêcher, il faudrait que je me fasse trois villes là-bas quoi. Est-ce que je peux m'en faire une tout de suite déjà J'ai droit à 3 cases euh, 1, 2, 3, je peux débarquer sur cette ville à 4 euh, D à 4. Je manque encore. Hein, je manque encore un peu plus. Je vais me faire celle-là. On vient ici. Je débarque ici. Tu me lances deux dés à 4 pour cette euh, ville qui se défend là. Vas-y. Ah ouais, mais là, il peut finir aussi, là. Mais non, je ne vais pas hein, finir. Va au prochain tour. Mais bien sûr que non. Ah, tu t'en prends deux là. Ouais, je m'en prends deux. Je me prends deux blessures. Alors moi, j'attaque avec un crabe à 4 mais en fait, mon crabe il a 5 parce que j'ai le, j'ai la jambe de bois. Donc ça fait une touche. Mon nécromancien, il a plus de deux de pouvoir. Hein. Avec l'académie de l'os donc je suis à 4 de pouvoir ça fait deux touches <coughs> mon apprenti ah oui, il est à 3 de pouvoir aussi Après que euh, et bim vie, je, je me le suis fait avec un crabe un nécromancien et euh, mon apprenti Ils ont tous les trois touches et tu, tu perds 2. Euh, d'ailleurs il fallait que je fasse que deux donc j'ai ouais. fait une touche de trop et je perds deux je perds mes, euh, mes deux zombies je prends possession de cette île comme j'ai gagné un combat contre une non, île cette île elle te donne deux. deux. Une, de, une île a deux ressources je en place de... Oh my God Mais alors attends, là-bas aussi, là aussi j'avais deux deux millions de placés. Ah ouais. Donc là il m'en reste plus qu'un. <rire> Effectivement, je suis pas très très loin. Tu n'es vraiment euh, pas Et je moi. prends un petit cadavre car j'ai pouillé une île grâce à mon vaisseau euh, bateau prison là. Hein. Oh là là. Bien. Wow. Donc euh, oui. Là t'es vraiment pas loin. Bah, il ne reste plus qu'un. il me reste deux. Le craquet. Le craquet niveau 2. Oui mais. Ah il mais ça c'est une ville. Mais pareil pour moi. Il faut que j'aille me faire une ville sur le et continent. Oui, c'est ça. Uh -huh. Bah alors en deux temps, vas-y, je te regarde. Non, c'est assez vain d'abord. Eh, hein, je suis encore là, hein Enfin, vraiment, <rire> t'en es où, toi, niveau euh, dominion Oh là oh là Oh là là là là non, je suis loin. Oh là là <rire> Non, mais ça... Moi, j'ai une ville, par contre. T'as déjà, hein. ah, as déjà tu la ville. Ouais, t'as déjà la ville. Tu peux aller t'occuper d'autre chose. Alors, Tu peux, ouais, tu bon. peux déjà aller... Euh... Je vais créer un fantôme, ce qui fait qu'avec mon dernier fantôme, je suis directeur de l'académie... Bleu. Bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien joué. Oui. Voici euh, ta carte de tu recteur de, de l'académie. Tiens, plus 2. Alors, alors qu'est-ce que ça que qu fait, que fait Mon Nécromancien, mon, mon Apprenti et mes mignons ont tous ce Ghost Strike. Ouf <rire> Pas mal alors là, Tu vas pouvoir avoir les villes beaucoup plus facilement. Hein. Ton Nécromancien, ton Apprenti et tes mignons Oui. Oh, c'est monstrueux. <rire> tout le monde quoi. La... Tout le monde est à Ghost Strike. Tout le monde Ça sert à rien contre les monstres marins, mais, euh... mais contre les contre villes, les villes a ça a... dépote. Ah ouais. Ça dépote grave. Ah bah voilà, c'est bien, tu vas pouvoir te faire mais la ville euh, à 4. Tu... Euh... Je... Bah j'y je ah vais. Trop facile. Je dépense une fiole pour utiliser mon.. Plus eh loin. oui, pour faire la marche des brumes là. Et on y va. Et on y va. Donc ton Nemésis c'est moi. Il y a combien il y a, il y a 4, 4 dés à 4. 4 4 4 Prends ça dans tes bras Attends, attends, attends. attends Mais oui C'est tout Ghost Strike Donc du coup, je commence par quoi ah, En fait, elle si bah... gagne la ville, je le pas de... Euh... Ah oui, 3. et tous mes minions ont plus un pouvoir, euh, parce, que parce, que je... parce que je suis conquérant, donc quand je combats des, des villes... Des euh... villes Ah, très bien Enfin ton pouvoir te sert Donc du coup, on va commencer par les fantômes. Vas-y, vas-y J'ai 2 dés 4 2 D à 4 Ils ont 3, plus 1, 4 Ça va passer, bien. Ça fait 2 dés 2 déjà 2 tours de cassé sur 4. En fait, J'ai ensuite euh, les zombies qui sont, qui sont à 2. Raté. Alors, a rien tout. Le nécromancien. Le nécromancien, il a 1D à 3. Mais il compte son plus 1 aussi ou... Non, du coup, c'est que les mignons. C'est que les mignons, ok. Donc là, c'est fini. Mais lui, il a quand même plus 1 euh, parce que. Euh... Mais il n'a pas plus 1, mais il a ghost Ah, il a ghost strike, ouais, c'est ça. Donc euh, ils attaquent tous en fait. Euh... Raté. raté. L'assistant. Mon assistante à 2. Deux. 2D deux à 2 Oui. Okay. Bon, allez, ça va le faire. Allez, quoi. ça va le faire, ouais. ouais. Ah non, dommage. Non, non, non. Le monstre marin ce qui combat. Non, c'est pas, ah, euh... pas une ville, c'est pas une île. Donc euh... donc il y en a deux que tu as eu. tu c'est surtout deux attaques à deux. Mais surtout elle a, elle a pas pété la ville. Elle a pas pété la, elle a pété la ville, mais elle se prend deux attaques à quatre. Elle se prend deux attaques à quatre, ça c'est un, un détail, mais surtout elle, elle, elle, elle a pas compris, hein. la ville quoi. Oh là là, quel dommage. dommage. Bah oui. Donc tu te prends bah, deux dégâts, donc tu perds tes deux zombies, j'imagine. Mes ouais, deux zombies. Ouais. Et tu dois tu reculer dois de la place d'où tu venais. tu venais, non non non, juste celle d'avant. Celle d'avant parce que je venais de loin. Ouais. Bah voilà. Dommage. Ok, ouais, dommage. Je pensais que ça passerait, hein. très sincèrement. Ah, ouais. J'aurais essayé. T'aurais essayé. C'est dommage parce que j'aurais pu mettre trois ancres d'un coup. Le Kraken. Alors, moi. Le Kraken. Bah, non, non, pas... non. Il faudrait que. Euh... Non, c'est trop risqué. T'as pas assez de zombies. Il un... Ah, quoique si, tu peux pas. Non, mais le ça, Kraken, hein. c'est pas intéressant. Parce que moi. Mais après, il dans... va t'aider à conquérir ça. Hein. Attends, mais. Ouais, T'as vu la bête celle-ci, là. Ah, oui, il t'en suffit. Non, il t'en faut de... deux, quoi qu'il arrive. Donc, là, si j'ai cette ville-là, j'ai gagné. Bah, ben, non. Ah bah si Ici, si, il si, y a deux ressources. deux ressources C'est ce que Mais c'est pas certain. Mais, si, mais si. c'est pas certain. 3, Je vais... Bah, f... hmm. Hmm. Il faut faire trois 3 3. dégâts. Bah, et mes voir. monstres ne pourront pas jouer. Ouais, c'est euh... vrai que tu pas les monstres. Tu vois, donc je ah, vais... Oui, oui. Euh... Oh, t'as des zombies à deux. Bon. Je vais faire, monstre, un je faire un fantôme. Un fantôme Je crée un fantôme parce que c'est un peu plus balèze. Ça marche. Donc le à 3, à 3. Okay. Il trois et la a Ghost Ok, oh, vas-y, appelle ton bateau. Tu l'appelles là, cool. j'imagine. T'es sûr de monter dedans et de débarquer. Ouais, je lance mes deux dés. Lance tes deux dés quand même. Alors un noir, un jaune, donc tu gagnes un euh, Greater Corps, un gros cadavre. Et puis tu peux euh... donc t'as bien embarqué. T'as même pas besoin de te déplacer, tu peux débarquer. Je vais tenter d'avoir Oh c'est bon, c'est ah, Si j'ai cette ville, C'est c'est bon, c'est gagné. Oui mais c'est trois, c'est pas, ça se fait pas. Alors pas on voit tout ce que ouais. t'as. Est-ce que tu as du weekend Non pas de qui font des dégâts. J'ai du week-end mais j'ai pas. Donc, tu peux pas te... as pas de quoi le payer. Des de objets. il Y en a un qui marche contre les monstres l'autre c'est quoi Ah oui, j'avais encore. Quand je gagne un combat, je, je... je... je gagne une ressource de mon choix. T'as pas, pas gagné de combat. T'as hein. pas hein gagné de combat. C'était quoi le dernier monstre que j'ai eu C'était. Oh, a longtemps. J'ai ah, ah, oublié, mais c'est pas grave. Donc là, je ne vais avoir que mes euh, zombies qui ont plus deux, euh, qui ont plus un. Et tes deux assistants et ton intervention. Et eh ben c'est parti. Voilà. Vas-y, vas-y. T'as trois zombies à deux, c'est ça Plus un décromancien à deux et deux assistants à un. Il bien monté. Voilà. C'est bon. Hein oui, c'est ça. Ouais. C'est mon Académie Master qui fait que les zombies ils ont plus ouais. hein Alors tu commences par quoi les... les deux assistants pourris ou les deux apprentis pourris ou <rire> toi tu veux pas y aller T'es pas obligé. Bah, franchement, c'est chaud. Si ça, passe, si, si ça ça passe, passe c'est la victoire. Si ça passe, c'est la victoire. Bah, voilà. Mais Parce que sinon moi pour gagner, faut que je pose un Dominion. Je suis pas sûr que je puisse parce que. Non, Il faut suis, suis que, que tu ailles prendre une ville. Hein. Je peux pas aller par là, il faut que j'aille par là. Il faut que j'aille prendre une ville et. Tu euh, peux y arriver. Hein. Bah, je suis là. 1, 2, 3, je vais débarquer ici. Euh, il faudra mmh. au moins un tour avant d'y aller. Ouais. Euh, en je vais danser d'abord. J'y vais, je tente. Tu tentes Le fantôme. Alors, le fantôme. Le fantôme, c'est. Il a. Il a, il a euh, frappe euh, spectrale. Donc, as euh, un fantôme donc, à 3. 3 zombies à 2. Ouais. Un écran ancien à deux. Et deux, euh, deux, euh, deux euh, apprentis à, apprenti à un. Ça devrait aller quand même. Je suis pas sûr. Mais si, mais si. Allez, confiance, on va voir. Confiance. Bon, confiance. On va voir. Le, le fantôme. Le fantôme. Le fantôme. 5. Bon, il rate. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, <coughs> donc tu te prendras 3D de la ville si jamais euh, ouais, tu, tu, tu la conquères pas. Exactement. Et... Parce que sinon tu vas perdre des zombies et tout te... va bien. Et t'en reviens-y. Alors, j'ai 3 zombies. On est prêts Trois zombies à 2. Ouf, ouf. Ça fait mal, ça. Ça, c'est dur. Ouais, le ouais. nécromancien 2. Attends, es... c'est pas perdu. Hein. C'est encore faisable. C'est pensé... encore faisable. Le, le nécromancien à 2 Oui. 6. Ouais. Ok, bon ça sert à rien. Les deux derniers. Ah, donc ça fait, les une, fait un... une touche. Ça change rien, tu te prends 3 euh, attaques à 3. Euh, Séverine Ouais. C'est toi le Némésis. 3D ouais. à 3. Le punis pas trop parce qu'il ne mérite pas. Hein. Voilà, c'est bien. Ça va. Oh, Je bon. as un petit ah, bord. Et tu reviens d'où t'étais, donc dans bateau. ton bateau. Dans mon bateau. Voilà. Euh... C'est pas pour tout de ouais. suite la victoire. Et là donc, du coup. Non, hein, on considère pas que j'ai terminé mon euh, mon mouvement. Non, non, ton mouvement, tu l'as terminé ici. D'accord, ok. Tu l'as terminé sur la ville. Après, tu es passé à la phase d'action. D'accord. Enfin, euh, euh, bon, alors même, bah, bon, en à route, je perdrais bien un tour pour prendre des ressources, j'en aurais tellement. <rire> Ce serait juste abusé, mais je vais rien en faire. Là, je suis pressé par le temps. Parce que là, Léo, il a essayé, il a raté, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Donc, euh, je vais euh, avancer. J'embarque. Je je lance 3D, c'est là qu'il ne faut pas faire des blancs. Hein. Pas, des blancs, hein. pas, des blancs ah, pas des blancs. Pas des blancs. Pas des blancs. Un bleu, un rouge, un noir. Donc j'ai pas de bleu, c'est pas grave. Euh, Je vais faire un.. Je vais faire un blood knight sur la route. Tu peux. Ouais. Je vais faire un blood knight avant ce que j'ai ah, En fait, j'avais cette carte que j'ai oublié de jouer tout à l'heure. C'est quoi Je l'ai pas faite. C'est ah, objet C'est mon objet que j'ai pris parce que ça me faisait... Mais si, parce que je l'avais. J'ai je, je, pris un fantôme. Ah oui, ok. Et donc en fait, en, faisant, en prenant pas un fantôme, je jouais ça. Ça me faisait plus une attaque, tu vois. Euh, ça me ouais. faisait plus une attaque. Une chanson, balle pour château. Ah, mais non, tu peux plus, t'as plus la, la bouteille. Ouais. Bon, tu vas peut-être retrouver les bouteilles. Donc moi, j'ai fait G3D, bleu, rouge, noir. J'ai trois cases. Ben, pff, ouais je débarque là parce que je préfère le troisième niveau je peux tenter allez je tente ça m'a l'air vachement plus fun comme plan je viens ici et je vais terminer à la ah mais non ça sert à rien il faut conquérir une de ces saletés de ville 1 2 3 je suis obligé d'y aller en fait je suis obligé de continuer euh, de continuer là-bas euh, je vais aller me faire un donjon sur la route parce que c'est sympa les donjons on peut y trouver des trucs sympas. et là la porte est fermée <rire> encore alors le donjon si tu as des minions sur ton board, je... ça réveille la gargouille géante et je dois la combattre. Sinon, euh, je prends la carte du dessus du ouais. paquet de donjon. Ouais. J'ai des minions, j'ai des minions, donc je dois la combattre. Donc elle me tape à 4. Euh, Vas-y Léo, un dé à 4 pour la gargouille. Et puis le on... problème, c'est que tu ne pourras pas poser le poser le truc, parce que si tu veux... Je vais faire... le poser, mais je n'aurai pas gagné. <rire> tout. Il faudra quand même que je pouille une ville sur le nouveau tour. 5. Donc elle m'a raté, ce n'est pas... Euh, j'ai un Nécromancien à 2, euh, plus 2, parce que j'ai l'Académie de Lux, donc ça fait 4, raté. Mon Nécromancien à 3... Allez, quoi My god T'as bah... pas réussi. Je vais faire un Rayon de la Mort, c'est gratuit, parce que mon, mon assistant me fait les Rayons de la Mort gratuits. Donc c'est 2D à pouvoir 3. Rayon de la Mort Rayon de la Mort ah, ça suffit. Donc le rayon de la mort, c'est mmh. fait, j'ai tué euh, cette gargouille. Je mets mon dernier euh, marqueur, mais je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné parce qu'il faut que je pique une ville euh, sur le nouveau continent. À toi, Cybrine la conquérante. À moi. Je vais faire un zombie. Ouais. Je vais refaire un petit zombie. Un tout petit zombie de rien du tout. Alors, est-ce que j'y retourne Je n'ai fait deux déjà. Ouais. Fou. Enfin, pas triché. Est-ce que j'y retourne Est-ce que tu y retournes à la ville Ouais. ouais T'as pas eu de bol mais là, t'as un peu moins de puissance, non, mais t'as vraiment pas une de bol. Après, euh, comme tu commis, tu le sens. Bah, de toute façon, euh, si je fais rien... Euh... Ah bah, faut faire quelque chose, ouais. Donc, faut que, soit euh, engranger tente. des ressources, soit euh, tenter de faire des points de victoire. Poser des... Non, je vais le retenter. Tu vas le retenter Allez, ouais, c'est parti. Allez. C'est fun. On aime le ouais, Alors Je euh, vais te lancer des dés, peut-être, mais d'abord, tout le monde est Ghost Strike. Est donc tout le monde est Ghost Strike, pe donc... Peut-être euh... pas te lancer des dés. Donc, les millions plus un combat. Ouais. Donc les fantômes sont à 4. Vas-y, 2D à 4, comme tout à l'heure, ça, ça peut passer. Et ça fait une touche. Ah, déjà. Ton zombie mon zombie il est à 2. Il est à 2. Ça, ça fait, fait pas euh, une tout. touche. Mon, mon apprenti. Il est à combien ton à apprenti deux. À 2 ouais, Ou à 3 là ça fait 2 deux deux touches. Touches. Deux touches. Bon, euh, bah, c'est foutu, hein. Non, je suis à 4. Ouais, bon, il me reste que mon écran Non, ça fait une touche. Ça fait une touche aussi, ça fait que trois touches. fait que trois touches. Oh là là là. Bon et bah tu coup, prends qu'un dé. Euh, ouais, y Il est marqué après un combat, je peux récolter une ressource si on a est commencé à, à infliger un dégât. Ah bah voilà. Ça marche. Bah ouais, ouais, carrément. Je prends, prends un, un dé à des... 3 donc tu perds un, as un mort et tu gagnes euh, une ressource. Il dit donc une ressource ouais. de ton choix. Une ressource soit un icor, soit une, une eau euh, ténébreuse. Mais tiens, lui il doit revenir. Euh... Qu'est-ce qu'il a de mieux euh... Ouais mais il était pas là, il était sur la terre juste à côté. Là ouais. Une autre là, voilà. bah Si tu laisses ton bateau et que tu as des zombies dedans et que tu okay. vas sur la terre, est-ce que tes bateaux ils restent sur ton, sur ton, sur ton bateau Les zombies ils restent sur le bateau. Ouais. Et si tu réinvoques ton bateau, ils, ils sont à nouveau là Ouais, ouais ils sont dans le bateau. Tu, peux, sûr, tu hein. peux partager des, tu peux mettre des trucs, tu peux laisser des trucs dans ton bateau en fait, si t'as envie. Et plus tard, tu les récupéreras quand tu rappelleras ton bateau. Parce qu'en fait, on peut attaquer ton bateau pour en dedans. Pour le détruire, mais après le tien se détruit aussi. ici. Il pourrait se détruire. Et après tu peux le réinvoquer près si, d'une si, Chaque, chaque dégât hein. que tu fais ça fait euh, des blessures. Comment Après tu peux le réinvoquer. Euh... Oui oh, oui tu peux le réinvoquer n'importe où. Euh, du que par exemple, imaginons de... que tu vois, euh, je, je fasse ça. Et au tour d'après je réinvoque mon.. Il va être là Il y aura les zombies dedans. Ouais. Parce que les zombies je peux les faire venir Ah non Il faut que j'aille... Les, de... les zombies ne se travaillent pas tout seuls. Il faut que je, re, je retourne toi toi dedans. Dans le bateau. Donc je repère un tour quoi. Bah, tu embarques et tu, tu te déplaces et tu débarques, ça c'est faisable. Mais euh, pas sur... Enfin, euh, tu pourras pas débarquer là. Parce que tu vas embarquer et débarquer sur la côte. Sur une zone adjacente à une zone de mer. D'accord, ok. Mais c'est quoi plans le plan Le plan, c'est d'essayer d'arriver sur cette ville le plus vite possible. Donc je peux faire un Hell Knight qui va bouger de deux. Donc je peux me déplacer de 1 2 ou 1 2 par exemple. Non mais deux. si tu fais un mouvement terrestre, tu vas être ici. Et deux, tu vas te retrouver euh, ici. Mais tu vas y aller qu'avec un Hell Knight, quoi. Ah, je débarque avec un night je peux faire 1-2 par exemple. Ouais. C'est ça Oui, oui. Embarquer ou débarquer, en fait, ça ne compte pas. Ni dans le mouvement terrestre, ni dans le mouvement maritime. Mais il faut choisir si tu fais un mouvement terrestre ou si tu fais un mouvement maritime. Avec un mouvement terrestre, Alors, au début tu es obligé de débarquer pour pouvoir faire un mouvement de la terre à la terre. Et, euh, et si tu fais un mouvement maritime, tu peux te déplacer en bateau, et à la fin, tu débarques. Donc, si je, si je fais ça, si je débarque, je laisse mes zombies par exemple là-dedans. Ouais, un, le, Si j'ai un, un, si un night je peux faire un 2. Mais tu prends que le l hein, que... Oui, oui, toi, oui ok, oui. très bien. Le Knight, tu fais un 2 et je là. Là. Je laisse ça. Est-ce que j'ai le droit de réinvoquer mon bateau là Au prochain tour, tu au réinvoques. Au Au début de ton tour, tu te dis, eh ben, j'appelle mon bateau, il sera là. Tu pourras monter dedans et faire un déplacement bas hein, par exemple. Mais je pourrais pas. Ok, okay. bon, bah je vais faire ça. C'est à moi mmh. En fait, mon truc, c'est que là, si toi t'arrives avant moi à cette ville, t'as gagné. Bah oui. Donc, il faut que je fasse tout pour être avant toi à cette ville, puisque ça se joue à ça. C'est <coughs> une ville qui n'est pas trop difficile à voir, qui n'est pas si évidente, mais qui n'est pas trop dur à voir. Le problème, c'est que je ne pourrais pas y aller avec mes zombies. Tu, tu le comprends Parce que si je me mets là avec mes zombies, il tu vas faire arriver que une case. Ici, oui. Toi, tu vas, arriver, tu vas arriver sur une de ces cases-là, à moins que tu es Ah, bah ben non, tu as des. Mais je vais voler. Tu vas voler oui. ah, Tu as quoi Tu as, as, as... Ah, as... Ouais. Bah, as des dragons. Donc, tu as gagné. Non non pas, ça dépend. Si... Parce que si tu viens là, en fait, je peux pas y aller en trois cases. Je, je serais obligé de passer sur toi. Ah, mais je vais t'y Non, Si tu voles, tu lis. Donc, bah, au prochain tour, il faudrait que. Bah tu oui. Tu réessayes oui. mais... celle-là Tu réessayes celle-là. Si ça passe, t'as gagné. Ouais. Comme, comme euh, au tour d'avant. C'est chaud, mais si ça passe, t'as gagné. Parce que sinon, tu vois, je peux invoquer un, un chevalier. Ah ouais, ça te fait un Renéite en plus. Non, tu peux pas invoquer un Renéite. Si, si, parce que je le transforme oui. en deux, deux petits un donc, ce que, ça veut dire que je pouvais faire. Je, je, je démarque ici, ici, un je deux. fais un deux, ouais. on va essayer de te bloquer, mais, mais ça ne servait à rien. Non, parce que toi, me toi tu vas, revolt. avec quoi? Avec ton, ton dragon? Je vais quoi. partir avec mes deux dragons. Deux je vais là. y aller avec mon nécromancien, et j'ai le truc de l'os. Tu plus de combien? La trois ouais. cases. Donc, tu peux y arriver en un coup. Hein. Et j'ai un nécromancien boosté avec l'académie ouais. de l'os, l'assistant, la, l'apprenti la, boosté, et les deux dragons. Normalement, ça passe. Mais par contre, tu peux, tu peux voler la victoire en, en, en piquant ça. Tout à l'heure, ça s'est pas bien passé, mais je vois pas, a... enfin, pas d'autre solution. Fais un chevalier. Ça Et voilà, tu fais bien. un chevalier Et en plus. Quoi, le chevalier. Euh, là pour taper. Il vaut mieux peut-être le zombie, non ouais, Le chevalier, ça tape mieux, là. Hein. Non, mais les zombie, zombies tapent à deux aussi. Ah oui, donc, aucune, aucune différence. Donc, je vais transformer. Je vais faire ça, hein, j'ai pas le choix. Hein. Je vais transformer mon cadavre majeur en deux petits. Euh, deux ah ouais, deux ouais, cadavres. Ouais. Donc, tu je vais, fais un petit zombie. Tiens. Voilà. Et... Je vais lancer mes dés quand même parce que euh, je vais en mer, hein, même si, euh, pour avoir des ressources. Ça te fait un noir, un jaune, donc tu as le droit à un, un grand un, cadavre. Un cadavre, ouais. Mm -hmm. Cadavre majeur. Je vais me déplacer. Euh, ça va. Tu peux rester. Tu as euh, besoin de est Allez, débarquement. Tu débarques aussi. Je vais débarquer. Et là. C'est parti pour la série des dés. Alors, tu as un ghost Alors. en premier qui tape à 3. Et euh, bah voilà, je vais pas y arriver, hein. c'est pas possible. Mais si, mais, mais si, si, pourquoi mais... Il faut y croire. Ah, c'est trois... largement faisable. Mmh. C'est largement faisable. Donc lui, il est à 3. Mmh. Allez. 3. Ça fait Allez, une 1. Ensuite, il y a 3 zombies à 2. 3 zombies à 2. Normalement, ça en fait 1 hein, en, en stats. Hein. On fait largement 1. Et bim, de 2. Ça Encore en fait 2. Mmh. Il te reste un écroancier à 2 et 2 assistants à 1. C'est bien ça ouais. ouais. Allez, go. Allez, bon, on y prend, on y prend. Un écran ancien à deux. Raté. Bon. Et en les petits temps, apprentis, ton armée, est-ce que c'est ton armée d'apprentis qui va te faire rien d'autre Je pense que rien de... Donc là, c'est tout, je ce joue là-dessus. Toujours là-dessus. Et... Yeah non Quoi Bon, bah, dommage. Ok. Donc là, c'est raté. Donc tu te prends, tu te prends 3D. <rire> c'est pas moi, le Nemesis. Ah, c'est moi. Euh, deux, parce que, ouais, euh, tu te prends 2D. Parce que tu as pris un, un dégât ah oui. en Ghost Strike, la ville a pris un dégât en Ghost Strike, donc tu ne lances que 2D. Je lance que 2D Ouais, oui, 2D oui. À, à 3. Euh... Allez, un ça coup. fait une touche encore. Et tu retournes dans ton bateau. Je retourne dans mon bateau. Et tu rentres dans ton bateau. Et je manque de, de, de puissance. Alors, es, est-ce est... que c'est Bah on va voir. Ah, oui. Euh, je vais larguer ce chevalier euh, ici, parce que j'ai un dominant, j'ai le droit, Et euh, je vais euh, voler avec mes dragons, 1-2-3 sur cette ville. Et on va attaquer cette ville. Donc elle a une, une tour. Et même si elle me fait deux dégâts, je m'en sortirai vivant. Il faut juste que j'arrive à lui faire un dégât. C'est à toi de tout. Alors Léo, fais-moi les, les deux attaques à deux de ces deux, de cette ville. Donc je vais perdre. Euh, voilà c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure <rire> euh, Le nécromancien qui tape à 4 grâce à mon académie de los. Et bim c'est fait juste au nécromancien. Ah, tu poses son dernier... De J'en prends n'importe lequel, en fait. Euh, tu peux prendre n'importe lequel et le mettre dessus. Et c'est lui. Tu as gagné. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Et ben voilà. C'est parti. C'est parti. C'est dommage. C'est serré euh... serré. Bah ouais. Ça se joue à rien du tout. Et ouais. Et ouais. Et un en plus d'un d'eux. Euh, et ouais. ben bah oui, mais c'est serré. Et on voit que même euh, Séverine revenait. Donc euh, tout était possible. Et c'est ça qui est... Euh... En fait, dans ce jeu, on commence, on est tout faible. Et puis plus ça va, plus on devient balèze. Vraiment. Et puis bon bah là on a vu les situations avec les monstres marins. J'aurais pu attaquer cette celle-là, mais je risque de perdre des monstres. Peut-être pas parce qu'avec des. Avec tous les objets que t'avais. Non mais aurais pu perdre. Au pire des. Au pire du pire, tu perdais aussi des. En fait, j'aurais peut-être dû tenter celle-là. Cinq. Cinq, mais si j'ai six, j'ai avec les monstres marins. J'ai tous les monstres marins. Je peux faire perdre. Je m'en fiche de faire perdre cela. Et mes monstres marins, ils ont trois, quatre, cinq. En fait, je disais ça que j'aurais dû faire. Bah, il y avait deux dégâts de plus à faire, mais tu avais 4 euh, 000 bah, de ai... puissance en plus. Bah, oui, oh, il oui. un qui fait 5, deux qui font 4, un qui fait 3. Globalement, euh, je pense faire, que c'était plus intéressant. Je pense que c'était plus intéressant. Et j'ai pas voulu tenter ce truc-là, je me suis dit qu'elle était imprenable. Mais avec mon armée de, de monstres marins, j'aurais dû en fait l'attaquer. 5D à 5, au pire, tu perdais 1, 2, 3, 4, 5, tu perdais tous tes mobs et tous tes, euh, tes apprentis. Mais il te restait ton écran et tes monstres marins. Et, et donc, je pouvais gagner. Ouais. Ben, je pense que c'était ce qu'il fallait faire, en fait. C'était peut-être une meilleure solution. C'était la meilleure solution. Bon, on refait le match. <rire> en tout cas, je ne l'ai pas fait. Et c'est donc euh, Murat qui gagne sur le fil. Euh, voilà, donc à euh, d'autres parties, ouais. à d'autres dragons, c'est un beau final. Ah, c'est cool. Ben voilà, ben j'espère que ça vous a plu cette partie. Nous, on était complètement dedans en tout cas. Ah, okay. <rire> Qu'est-ce qu'on a pensé, Séverine Non, très bien, j'ai adoré. C'est pas trop dur à comprendre et à jouer. Mmh. C'est super sympa. C'est vraiment une partie en plus, c'est rapide. Les tours sont Ouais, euh... Ça revient vite ton tour, oui. c'est cool. C'est dommage parce qu'on s'est pas trop attaqué. Mais euh, ah ouais, on mais fait... on n'est que trois. Et à trois, euh, on a un peu l'espace qu'on veut. On ne gagne trop... pas forcément grand-chose à attaquer l'autre. Bon, on l'a peut-être, ça peut être ça, mais... On, on peut y perdre aussi, hein, parce ouais, que, ouais. Voilà. voilà. Mais bon, et, très bien. et toi, Mourad, qu'est-ce que tu as pensé ah, Moi, j'ai adoré, j'ai gagné, c'est la première <rire> que je gagne sur Dead Sea. Forcément, <rire> c'était bien. <rire> euh, non, non, c'est super cool. C'est tout, au, tout aussi bien que dans mes souvenirs. Les monstres marins sont vraiment très attirants, toi, en avais 4, ça me faisait tellement peur. En plus, avec ton, ton harpon, là, tu sais que si tu m'attaques, tu me tues mon monstre. Ouais, c'est vrai. C'est horrible, c'est horrible. <rire> j'ai essayé, de. du moment où on était là, après, j'ai essayé de fuir oui, tout le oui, temps, le ouais, temps. Non, je veux pas, Léo, peut-être moi, c'est pas bien, c'est pas bien. Et, euh, ouais, je m'en sors, euh, ben, je sais pas, euh, franchement, euh, les villes, euh, très intéressant avec ce bateau-là. Tu conquères une ville, île, tu refais des ressources, ah, ouais. en même temps, dans le même mouvement, efficace. Non, mais je m'en veux parce que c'est vraiment... J'aurais dû aller attaquer cette ville. Et moi, si j'avais eu ouais. celle-là, j'aurais déjà évité trois il me restait deux. Ouais, t'aurais eu re des ressources et t'aurais peut-être pu faire manière de Parce qu'il n'y a qu'une seule ville qu'on peut dans ce jeu attaquer euh, avec les des monstres marins. Avec des monstres marins, c'est celle-là. Sur le elle est, genre, hein. elle est dissuasive parce qu'elle ouais, est balèze. Est brandée, hein. Mais quand oui. quand t'as plein de zombies et tout ça, c'est pas grave. Si et plein, tôt, de euh, marins, et euh, euh, plein de euh, monstres marins. Et plein de monstres marins, tu y vas et puis voilà. Voilà, c'était donc une partie de Rise of the Necromancers avec l'extension Undead Sea. Euh, C'est une campagne GameFound qui se tient du 11 au 21 janvier. Donc si ça vous intéresse, allez voir, il y a des stretch goals, il y a des, euh, il y a, il y a des tas d'avantages de, euh, si vous participez pendant la campagne. Euh, C'est terminé, euh, vous aurez aussi une vidéo en anglais hein, si ça vous intéresse. Euh, Peut-être que là, ça va se dérouler différemment. Et ben donc, on va pouvoir vous dire au revoir. Au revoir Salut tout le monde. Et à très bientôt.